Donc, euh, on est ravi vraiment de participer à cet événement euh, et on remercie chaleureusement la BNF et puis le CEPROC euh, pour l'organisation. Euh, merci également pour la présentation. Donc, la chaire Anka est une chaire partenariale d'AgroParitech. AgroParitech étant une école euh, publique qui forme des ingénieurs euh, agronomes. Euh, notre chaire en fait, a pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation saine et durable et du coup Aurélie et moi sommes les deux salariés de cette chaire et on, a, on mène en fait des grands projets voilà, sur un an, deux ans pour sensibiliser différents publics à l'alimentation santé et de plus en plus à l'alimentation durable. Donc le projet dont, dont on vient vous parler aujourd'hui, c'est un projet de bande dessinée numérique qui s'appelle « Manger vers le futur ». Vous avez euh, donc, dans le et à côté trois planches en exclusivité, trois planches dont on va vous parler aujourd'hui. Cette bande dessinée, euh, c'est une bande dessinée qui, euh, qui a pour vocation de sensibiliser le, tous les consommateurs, mais plus particulièrement les futures générations, aux enjeux de l'alimentation euh, de demain. Donc, comme vous le savez, nous serons 9 milliards d'habitants en 2050. Et c'est vrai que ça pose de nombreuses questions en termes de nutrition, en termes d'écologie. Donc, c'est une thématique qui est également au cœur en fait, du concours voilà, dont fait sujet l'événement d'aujourd'hui. Et donc, cette bande dessinée tente d'apporter de, un peu un éclairage sur cette question que se posent les chercheurs. Comment nourrir la planète en 2050 Donc le pitch de l'histoire, c'est qu'on suit quatre amis. Donc on démarre en 2018, même un petit peu, un petit peu plus tôt, comme vous le verrez sur les planches. Euh, on suit quatre amis, en fait, de 2018 à 2050. Donc quatre personnages avec des comportements alimentaires bien différents. Et on va, voir, on les, va les voir évoluer pardon, sur 30 ans de leur vie. On va suivre leur péripéties personnelle et leur péripéties alimentaire avec en toile de fond une société qui évolue aussi beaucoup sur ces questions. Euh, je vous invite dès aujourd'hui à vous abonner au compte Instagram Manger vers le futur qui est déjà existant et qui sera bien sûr alimenté dans les semaines à venir. Et la BD sortira officiellement le 1er juin, donc sur Instagram. Euh, il s'agit d'un feuilleton, donc il y aura un épisode à être diffusé tous les jours pendant 30 jours, donc sur tout le mois de juin. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Instagram, vous pourrez également le suivre sur le site internet et télécharger les épisodes en PDF, c'est parfois plus pratique. Je laisse maintenant la parole à Aurélie qui va vous parler des trois épisodes dont on va parler aujourd'hui. Oui, alors pour cette table ronde, on a choisi trois, trois épisodes pour un petit peu discuter avec nos experts. Mais avant tout, peut-être un petit peu poser le, le contexte de cette table ronde et de, cette, de ce projet de BD qui s'inscrit dans un, un enjeu social fort pour notre siècle, qui est de réussir à permettre l'accès à une alimentation saine et durable à la plus grande partie de la population. Une alimentation durable, c'est-à-dire une alimentation qui intègre, euh, qui soit le plus respectueuse de l'environnement possible, qui n'épuise pas nos ressources et euh, qui nous permette aussi d'assurer nos besoins et notre, notre santé. Donc des enjeux qui sont forts et qui sont multiples. Et euh, pour arriver à, à ces fins, des mutations potentiellement profondes de notre système alimentaire et de nos comportements alimentaires seront seront nécessaires, et notamment on évoque souvent la, le fait de réduire la consommation de, de viande, en tout cas la part de, des produits animaux et des protéines d'origine animale dans notre alimentation. Mais euh, ce sont des, des grands défis, des grandes adaptations liées à nos comportements alimentaires. Et du coup, on a voulu un petit peu revenir sur, sur ces grands enjeux en réunissant donc quatre, quatre experts de la prospective de l'alimentation et de, de l'histoire de la cuisine pour pouvoir mieux répondre à cela et pouvoir discuter justement des scénarios que nous avons utilisés dans notre dans notre BD. Donc, quels vont être les principaux sujets de, de cette table ronde On va surtout revenir un petit peu quelle est la photographie aujourd'hui de nos comportements alimentaires, essayer d'imaginer quels seront-ils demain. Et surtout, quelles conséquences cela va avoir dans nos supermarchés, dans l'offre alimentaire, dans la restauration aussi. Donc je vais euh, arrêter de parler et laisser plutôt nos experts peut-être se représenter rapidement et nous dire justement euh, quel est pour eux l'enjeu majeur euh, qui va nous attendre du point de vue alimentaire. Euh, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Nicolas, toi au bout de la table. Euh, bonjour à tous, Nicolas Darcel, donc je suis maître de conférence à AgroParisTech en nutrition. Euh, je m'intéresse aux au... Comportement alimentaire ou au choix des, des, des consommateurs. Euh, Est-ce qu'il faut que je réponde à la question Oui. Si tu sais quoi, ton, pour toi, le grand enjeu à venir à, à l'horizon 2050 Il euh, y a euh, très certainement un certain nombre de choix, qui, de, de, de, de changements de comportement alimentaire qui vont, euh, vont s'opérer. Donc, euh, moi, j'essaie de comprendre euh, euh, bah, quels, sont les, quels sont les facteurs causaux euh, et quelles vont être les conséquences de ces choix euh, sur les individus. Merci. Julia Bonjour, je suis Agassi, je travaille au Centre d'études de prospective du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je coordonne la veille du CEP et je travaille également sur l'alimentation, en particulier l'évolution des conduites alimentaires et les conséquences que cela peut avoir ensuite sur l'ensemble des acteurs de la, des filières alimentaires. Euh, en termes d'enjeux à 2050, donc c'est vrai que 2050, en termes de prospective, notamment pour euh, les, les comportements alimentaires, c'est quand même assez loin. Ce qu'on peut identifier, c'est qu'il y aura euh, plusieurs questions à traiter ensemble. Est les, comment est-ce qu'on les traite? Ça, c'est du peut-être des questions qui sont encore ouvertes, mais il y a à la fois des enjeux environnementaux, de, de durabilité, de biodiversité, de changement climatique et autres, des questions de santé qui sont majeures en lien avec des questions de malnutrition, de, de surpoids, d'obésité, de maladies liées qui sont des enjeux très prégnants à l'échelle internationale. Euh, on peut également identifier comme défi important celui d'assurer la sécurité alimentaire pour l'ensemble de la population. Et en termes de sécurité alimentaire, on a à la fois une alimentation en quantité suffisante, mais également en qualité appropriée. Et Je pense que ça, c'est un défi particulièrement prégnant. Merci. Gilles Bonjour, je m'appelle Gilles Davot, donc euh, je fais de la formation en cuisine depuis euh, 1987, notamment sur les cuisines végétariennes du monde et euh, la promotion des, des produits bio. Euh, j'ai fait de la restauration pendant 22 ans et j'ai donné du cours de cuisine depuis euh, 31 ans pour montrer euh, des techniques qui permettent de valoriser les aliments végétaux, que ce soit les céréales, les légumineuses, euh, les légumes de saison, et pour faciliter l'accès à une alimentation de qualité euh, pour tous les publics et notamment euh, une partie importante de mes activités de formation, c'est pour les cantines et les, la restauration collective et les professionnels de restauration collective et les élus en charge de la qualité alimentaire et d'intervenir dans des projets de qualité alimentaire durable. Pour moi, l'enjeu le, euh, pour 2050, je me suis positionné d'emblée, dès les années 80, sur euh, l'accompagnement à une mutation dans les pratiques agricoles euh, vers une agriculture biologique et aussi vers une diversification des sources de protéines, notamment un rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales. Pour moi, en 2050, évidemment, ces enjeux-là sont importants de par les interactions environnementales, de santé publique, euh, d'accès de, de tous à une alimentation, préservation de la biodiversité, etc. Mais au fond, pour moi, l'enjeu le, le, central derrière ces enjeux, euh, euh, on pourrait dire, techniques et euh, globaux, euh, c'est la question du sens, la question du sens de l'alimentation. Au fond, est-ce qu'on est juste sur un acte utilitaire euh, auquel on apporte des solutions euh, qui garantissent le maximum de sécurité, le maximum d'économie et euh, d'accessibilité euh, Ou est-ce qu'on est sur une réappropriation d'un sens euh, de l'alimentation qui inclut, la culture, la place que ça a dans la vie des gens, euh, et pas seulement euh, la nature des aliments qui sont, qui sont préparés, qui sont mangés. Merci. Et enfin. Oui, bonjour à tous. Euh, oui, donc je suis Denis Saillard, je suis historien, euh, j'aime bien me définir aussi comme historien culturel, et euh, j'anime en particulier donc un séminaire de recherche avec Faustine Régnier, qui est sociologue à l'INRA et ma collègue Françoise H. Bissette, qui est dans le même centre de recherche que moi, c'est-à-dire le Centre d'Histoire culturelle des sociétés contemporaines à Versailles-Saint-Quentin qui fait partie aujourd'hui l'Université Paris-Saclay. Et pour arriver pour directement à la question, je suis assez content de, de me trouver à côté de, de Gilles Davo parce que j'ai un peu le même questionnement que lui. Euh, C'est-à-dire, dans le futur, euh, quelle place va-t-on euh, accorder à l'alimentation Peut-être pour un petit peu diversifier par rapport à, à ce qui vient d'être dit, euh, d'un point de vue social en particulier. Je vous prends un exemple. Est-ce qu'en France, euh, la société va continuer à être attachée à respecter les fameux trois repas quotidiens, qui est une particularité assez française. Et euh, ce qu'on va continuer à, en France d'accorder un, euh, une place assez importante à, euh, on va dire ce qu'on qu peut appeler l'histoire de la gastronomie. Euh, on fait souvent des références à d'anciens cuisiniers du passé ou à d'anciens plats, etc. Parfois aussi des traditions inventées, hein, des traditions qui ne remontent pas forcément très très loin dans le passé. Hein. Mais est-ce que ce genre de discours va continuer à être prononcé Et donc plus généralement, euh, euh, comment, euh, que, quelle place va-t-on vraiment accorder à l'alimentation Est-ce qu'on va en faire quelque chose de de plus en plus utilitaire seulement Ou est-ce qu'on va continuer à, à mêler euh, l'utilité et le plaisir voilà. Donc ça, c'est des grandes interrogations. Et euh, on peut avoir quelques indications sur l'évolution des, des 10-20 dernières années, mais c'est toujours délicat de faire des projections sur les 10-20 prochaines, sans parler des 30 ou 40. Voilà. Merci, merci à vous tous. On va donc euh, commencer dans le, dans le vif du sujet. Et euh, du coup, voilà, on vous propose ce, ce premier épisode qui, euh, de la BD qui se passe en 2019. L'un de nos personnages, Raman, fait un test sur Facebook et il se rend compte qu'il est flexitarien. Et euh, voilà, le groupe découvre euh, des tas d'autres de, comportements euh, alimentaires. Euh, alors flexitarien, c'est un mot qui commence un petit peu à émerger, qu'on voit dans les médias, je, qui est souvent emprunté, mais euh, si l'un de vous peut répondre peut-être Nicolas, ça veut dire quoi être flexitarien et en quoi c'est un comportement alimentaire peut-être nouveau qui semble émerger Alors, Je ne sais pas si c'est la définition officielle de flexitarien, mais en tout cas à partir du moment où on décide de, euh, euh, de réduire euh, la part de la viande dans son alimentation, euh, on peut se considérer comme flexitarien. Euh, donc euh, c'est pour le coup une définition très, très large, hein, puisque si... Un jour par semaine, on décide de supprimer la viande, euh, de changer euh, pâte sauce bolognaise par pâte au pesto, on peut déjà se considérer comme flexitarien. Je pense qu'il en faut un tout petit peu plus, mais euh, voilà, à partir du moment où on, où on fait cette démarche, euh, de consommer moins de viande. Du coup, c'est quand même des personnes qui sont conscientes qu'il faut réduire sa consommation de viande. C'est un acte conscient. Euh, Quels facteurs peuvent influencer ce type de, de décision alors, sous-entendu, c'est quand même c est, c est principalement des considérations, on va dire, un engagement éthique, où les gens ont en tête des, des, des questions de bien-être animal ou des, ou, des, ou des préoccupations environnementales. Je ne suis pas certain que les personnes qui réduisent leur consommation de viande pour des raisons de, de contraintes budgétaires, se considère comme, euh, comme flexitarien, flexitarien forcé, on va dire. Julia, est-ce que c'est ce type de comportement alimentaire qui va un petit peu grossir J'ai pu noter que 43% en 2017 d'adultes français se, se disaient prêts à avoir ce type de régime. Est-ce que c'est un type de régime qui va être juste commun, conscient dans le, dans le futur ce, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est quand même dans le prolongement de tendances assez importantes depuis de nombreuses années, notamment sur la, la réduction de la consommation de viande. Alors, ce n'est pas tout type de viande, ce n'est pas tout type de produits animaux, c'est plutôt des viandes rouges avec un goût assez marqué qui demande de, pas mal de temps de préparation. Ce qu'on voit, c'est que c'est des évolutions en fait qui, accompagnent, qui accompagnent des évolutions de mode de vie, on a moins de temps pour préparer, on sait moins préparer certains types de, de, de produits. Il y a une montée de la sensibilité par rapport au rapport à l'animal. Enfin, bon, enfin, il y a tout. il y aussi des préoccupations en termes de santé, en termes d'environnement, comme c'était rappelé. Euh, donc, on a en fait des évolutions qui font, enfin, qui portent en fait cette réduction de la consommation de viande. Là où je rejoins Nicolas, c'est qu'il y a différents facteurs en fait qui font que les, les individus vont réduire leur consommation. Donc on, on pense qu'il peut y avoir une, ça va être une tendance qui va se poursuivre. Après, c'est difficile de, en fait, de catégoriser et de, de définir précisément l'ensemble des, des personnes dans, dans une catégorie précise. Du coup, on se rend compte que actuellement, c'est peut-être un phénomène qui est présent dans certaines couches de la population. Euh, ma question c'est est-ce que cela, cette tendance va se généraliser au reste de la population à, à l'avenir ou est-ce que ça va rester euh, voilà, spécifique à une partie de la population C'est enfin, difficile de dire que ça va se généraliser parce que la, enfin, la consommation de viande et de produits animaux elle est quand même fortement ancrée euh, dans les habitudes alimentaires dans les, dans les traditions enfin, dans, voilà, dans, dans, même dans la culture notamment française donc euh, euh, le, le fait de, la, de réduire cette consommation, oui. Après, de dire que ça va concerner l'ensemble de la population, c'est là où ça devient quand même un petit peu plus compliqué, puisque euh, on a toujours, de manière générale, une tendance et une contre-tendance. Donc, il y aura forcément la consommation de viande qui va être euh, à nouveau valorisée par certains types euh, de populations. Donc, c'est difficile de parler de généralisation. Gilles, oui. J'aurais bien dit, dit un mot sur le, le terme flexitarien, donc. Euh, euh, comme il est dit dans la, la BD, ce n'est pas seulement euh, des gens qui mangent moins de viande, c'est euh, la notion d'un végétarien euh, qui est souple, qui est flexible et qui, s'il est invité, s'il va au restaurant, euh, ne fait pas le difficile, ne crée pas de rupture sociale avec les autres. Pour, euh, bon. Moi, je trouve que c'est un concept flexitarien qui est, devrait rester dans les bureaux des, des chercheurs. Parce que quand on est au contact du grand public et qu'on les invite à découvrir une alimentation plus diversifiée, on sait qu'il y a des programmes aujourd'hui de santé publique qui nous disent de manger moins de viande. On sait qu'ici même à Paris, il y a trois ans, la COP21, c'était un sujet qui, qui était euh, omniprésent. La baisse de, de, de consommation des protéines carnées, euh, au fond, c'est quelque chose qui s'inscrit, mais qui est difficile parce que c'est vécu comme un manque. Et dans la grande population euh, végétarien, euh, t'as rien flexitarien, t'as rien non plus et euh, c'est quelque chose qui euh, euh, bon là je, je joue un peu sur les mots mais c'est quelque chose qu'on rencontre chez les adolescents dans les lycées quand on travaille sur les menus euh, qui sont faits en, en cantine dans les lycées euh, il y a un attachement fort à la viande et le simple fait de diminuer est vécu comme naturellement quelque chose qui euh, avec une peur du manque peur d'un manque de satiété peur d'un manque nutritionnel peur d'un manque de goût et peur, au fond, qu'on aille vers une, une vie de la pénurie, puisque quand on n'a plus les moyens de se payer sa viande, c'est que vraiment... Voilà. Donc, on a affaire un peu à tout ça. Et je pense qu'il serait intéressant, dans ces réflexions sur ces régimes et sur les mots qu'on utilise, d'abord de, de faire des mots qui sont gourmands. Quand on parle de cuisine de terroir, cuisine du monde, cuisine traditionnelle, chacun a ses images. Et ça nous met plus ou moins en appétit. Quand on dit flexitarien, c'est vraiment un truc qui n'a pas d'intérêt, en tout cas qui ne sera pas facteur de dynamique dans le grand public. Je ne sais pas, peut-être que Nicolas, justement, qui est... Euh, connaît bien les, les, les dynamiques d'attrait et de comportement alimentaire, euh, pourrait parler, mais c'est vrai qu'on euh, pourrait réfléchir à d'autres termes, et moi j'aime bien le terme qui consiste à parler de diversité. Au fond, on, on a vu un certain rétrécissement de notre schéma alimentaire autour de la protéine animale depuis les années de la profusion, de l'après-guerre. Aujourd'hui, c'est vraiment de retrouver... Euh, une, une alimentation beaucoup plus diversifiée dans laquelle un certain nombre de produits végétaux ont toute leur place. Voilà. Nicolas, tu veux compléter euh... non. non, non, je... je tu, le, tu enfin, le, le terme flexitarium convient, euh, convient tout à fait, même s'il est difficile à... Enfin, je pense qu'il englobe beaucoup, beaucoup de gens. Donc, euh, Effectivement, d'un point de vue euh, purement en marketing, c'est euh, enfin, pas un... C'est pas une invitation à, à changer de comportement alimentaire effectivement. Enfin, on fait on fait mieux. Gilles le, le mentionnait, Denis, il euh, y a beaucoup d'adolescents aujourd'hui qui se revendiquent végétariens. Euh, L'alimentation c'est un facteur d'identification, un facteur culturel de revendication fort. Là, notre personnage il affirme :« Je suis flexitarien. » Est-ce que ça a toujours été euh, comme ça dans, dans le passé, euh, dans l'histoire Oui, il ben, y a le, le fameux proverbe, maxime. Euh, euh, Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, euh, qu'on attribue à, à notre euh, gastronome euh, Pria savarin Bon, qui en fait était une expression sans doute euh, qui existait euh, auparavant, qui a peut-être même une, une origine allemande, parce qu'en allemand, il euh, y a un jeu de mots hein, entre ist et ist, être et manger, euh, à la troisième personne du, <rire> du singulier, hein, man, er, ist, donc euh, celui qui mange, et er, ist, c'est celui qui est. Bon. Euh, oui, oui, euh, l'alimentation est si l'histoire culturelle s'est emparée euh, de, de ce champ de recherche, c'est bien qu'il y a une question d'identité, d'identification, hein, c'est-à-dire que les gens euh, par ce qu'ils mangent et euh, se rattachent à, à un groupe qui peut être le groupe familial, qui peut être un groupe, euh, le village, qui peut être un groupe social, qui peut être une nation hein, et inversement également euh, se distingue des autres, de ceux qui ne mangent pas comme eux, ou qui sont réputés de ne pas manger comme eux. Euh, donc, vraiment, la question d'identité, il ne faut pas avoir peur de ce terme-là, en tout cas d'un point de vue scientifique. À partir du moment, on dit bien que, que c'est une identité qui est construite, hein, parce que euh, toute identité, évidemment, peut être mise en cause, et euh, même un individu peut avoir plusieurs, indi plusieurs identités, et une identité qui change euh, au cours de sa vie. Hein. Mais bon, euh, il est évident que euh, le fait de manger certains plats à certaines heures, etc., distingue des autres et, inversement, rapproche d'autres groupes. Donc, historiquement, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule époque. Dès qu'on a des sources historiques, donc depuis l'Antiquité très, très, très lointaine, on peut attaquer l'alimentation sous l'angle de l'identité et donc de l'identification comment cette identité se construit mute, change, etc l'identité peut très très bien changer donc il est flexitarien mais il l'a peut-être pas toujours été et il ne le sera peut-être pas toujours Voilà. suspense, <rire> suspense. <rire> voilà c'est pour euh, euh, aller dans le pitch là, des 30 jours il y a, a peut-être certains qui vont changer de comportement hein. donc changer d'identité Merci euh, Denis pour le teasing euh, qu'on voulait euh, <rire> ah oui. faire. Euh, donc c'est vrai qu'on a tendance à mettre des étiquettes euh, qui ne sont, euh, euh, voilà, sont pas forcément toujours euh, les, les mieux trouvées, mais en tout cas on peut voir quand même qu'on s'achemine un petit peu vers une individualisation des pratiques. On a quand même de plus en plus de comportements euh, voilà, différents. Euh, euh, qui peuvent amener à nous faire poser la question et que j'aimerais vous poser à tous, c'est que euh, bah, si on se retrouve euh, à un prochain repas de Noël dans 10 ans et puis que euh, tout le monde à table a un comportement différent, il y en a un qui est intolérant au lactose et au gluten, comme le, comme le stipulaient nos, nos apprentis tout à l'heure, il y en a un autre qui ne mange pas de viande, etc. Comment est-ce qu'on fait pour faire encore un repas de Noël euh, en 2050 Et en, et en tout cas, est-ce qu'on arrivera encore à manger ensemble demain <rire> non prolonger la question enfin est- ce, -ce qu'on mange ensemble euh, aujourd'hui ou que peut-être une question pour denis euh, euh, est ce que, on, enfin on a l'impression euh, que hier on mangeait ensemble et qu'aujourd'hui on mange ensemble et on s'inquiète de ne pas pouvoir manger ensemble demain est- ce que euh, est ce que c'est est ce que c'est vrai est ce que ça correspond à une réalité est ce qu'il n'y a pas toujours eu des euh, un morcellement des, euh, des des mangeurs? Oui, alors, euh, alors c'est une question, euh, c'est notre sociologue bien connu, hein, Claude Fischler, qui a écrit un livre, hein, je crois, de, qui porte ce titre-là, hein, « Mangerons-nous encore ensemble ?» Et dans sa question, on sent bien chez lui une inquiétude. C'est-à-dire que, euh, pour lui, même si ce n'est pas du tout un jugement de sa part, mais le fait que de plus en plus de personnes aient un comportement individuel, par exemple, à l'heure justement de ces fameux repas, en particulier donc le, le soir, et à y manger tout seul dans sa chambre, etc. Bon, euh, on, on voit bien qu'il est inquiet de cette évolution. Alors pourquoi est-ce qu'il est inquiet Effectivement, Nicolas, c'est ça, c'est que, historiquement, en tout cas en France, euh, la notion de convivialité, euh, c'est-à-dire la convivialité à table, mais si on prend l'étymologie du terme, convivialité, hein, ça veut dire vivre ensemble. Hein vivre avec l'autre, le fait donc de se regrouper au petit déjeuner à midi, le soir, en famille, en France, c'était extrêmement important. Et là encore aujourd'hui, toutes les enquêtes sociologiques, au moins pour un des trois repas, si vous voulez. On sait bien que dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de gens qui, qui, qui travaillent en dehors du, du foyer familial. On n'est plus dans la campagne du 19 e siècle. Mais il euh, y avait cette euh, habitude, hein, cette, euh, cette, cette pratique euh, de manger ensemble avec les contraintes que ça pouvait avoir. Par exemple, dans, je disais une famille paysanne, il y avait l'autorité paternelle. Il fallait, euh, fallait d'une certaine manière la subir. Hein, euh, donc il pouvait aussi y avoir des, des conflits. Je pense à la France, mais là, quand je dis l'autorité paternelle, je pense à un film italien, vous avez peut-être vu, un hein, padre padrone, un père patron. Hein, on voit bien cette autorité paternelle qui, à un moment donné, euh, quand on devient adolescent, euh, surtout pour les, les jeunes garçons, euh, il y a un conflit avec le père. Enfin bon, il y a, il y a tout ce, ce côté social à l'intérieur des familles qui a, qui a duré depuis très longtemps. Et en plus, la convivialité a été autorisée par nos fameux penseurs euh, français. Brigitte Savarin Bria Savarin, euh, dans sa Physiologie du goût, hein, 1825, ouvrage qui a eu un succès international considérable, qui est encore beaucoup lu. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du Bria Savarin euh, sans le savoir. Hein, c'est un peu comme euh, quand on fait de la prose, hein, c'est comme M. Jourdain. Euh, ils ne savent pas qu'ils euh, qu véhiculent la pensée de Bria Savarin. Bria Savarin met vraiment la convivialité, le fait de manger ensemble à table au centre euh, de, son, de sa conception de l'alimentation. Donc oui, ça fait bientôt deux siècles. Plus donc toutes les habitudes familiales françaises, on peut comprendre qu'il y a cette inquiétude hein, par rapport à cet individualisme qui est en plus pour nous français euh, un peu perçu comme venant des fameux pays, je mets des guillemets, des fameux pays anglo-saxons, plutôt de culture protestante. Donc, vous voyez, c'est pas, pas pas la même culture que nous. Hein. On est américanisé hein, en fait. Hein. Et c'est vrai hein, qu'il y a de, des différences culturelles très très importantes entre les conceptions d'alimentation en France et les conceptions d'alimentation aux États-Unis. Hein. Toutes les enquêtes sociologiques le montrent. Estelle Masson et Christy Dargelès, qui sont des étudiantes, qui étaient à l'époque des étudiantes de, de Claude Fischler, ont montré dans des enquêtes sociologiques que les gens ne répondaient pas la même chose à des questions identiques sur ce que représentait l'alimentation. Donc, cette inquiétude, oui, je, je pense qu'elle est légitime. Maintenant, euh, moi, je ne suis, suis pas forcément d'un naturel optimiste, mais je suis volontariste, donc euh, la peur non plus n'a pas lieu d'être. C'est une inquiétude, je, je pense avec qui manque c'est un souci pour une culture comme la culture française, comme la culture italienne aussi, plutôt donc les cultures du sud de l'Europe. Mais euh, euh, bon, il euh, n'y a pas non plus un épouvantail américain ou anglo-saxon, il ne faut pas non plus euh, complètement disproportionner euh, euh, la problématique. Voilà. On a vu que nos apprentis, euh, en tout cas un des groupes, avait vraiment euh, pris à cœur tout cette à notion de partage avec oui, oui. Euh, leur planche sucrée à partager. On pourra euh, reparler tout à l'heure. Et du coup, peut-être, Gilles, si tu pouvais nous donner de, ton avis, toi qui t'interrogeais justement sur la place qu'aura l'alimentation, cette notion voilà, du partage et de la convivialité euh, euh, fait vraiment partie intégrante de cette question. Et quel est ton avis à toi sur... Euh alors, Ça dans ce venir. débat, je m'aperçois qu'en fait, on, on, on parle de prospective. Moi, je suis quelqu'un aussi de terrain qui s'inscrit pour provoquer des changements plutôt que d'être simplement à, à, à essayer de les définir. Ou les... Donc, j'ai cette attitude un peu volontariste. Quand j'ai affaire à des personnes qui se disent intolérants au gluten, intolérants au lactose, et j'en vois quand même régulièrement, puisque... Ben, moi, je vais leur montrer des, des outils euh, euh, de, qui permettent de cuisiner les céréales. Et dans les céréales, ben, enfin, dans le groupe, dans le non chapeau des céréales, il y a aussi des graines comme le millet, le sarrasin, des choses, ou même l'avoine qui peuvent être des alternatives au gluten. Et en fait, on, on, j'ai pour habitude de dire, ben, si vous rencontrez quelqu'un d'intolérant dans la rue, mettons quelqu'un qui soit à l'extrême, droite ou gauche, vous auriez envie de lui dire quelque chose pour qu'il redevienne tolérant. Souvent, ce qu'on constate, c'est la tendance à s'enfermer dans les régimes sans et à en faire quelque chose qui est dur à vivre. Dur à vivre parce que c'est clivant socialement, il y a la convivialité, il y a la commensalité, le fait d'être tous différents autour de la table. Et du coup, effectivement, ça devient difficile d'être tous autour de la table quand il y a toujours des règles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, peut euh, euh, détourner grosso modo la, le métier de quelqu'un comme moi qui montre des alternatives végétales, c'est de montrer du plus là où tout le monde voyait du moins. On, on, on se dit, bah, tiens, euh, on a l'habitude des plats de viande avec leur garniture. Si on mange végétarien, il n'y aura plus que les garnitures. Bah, ouais, mais euh, ce n'est pas comme ça qu'on va travailler. On va d'abord travailler sur quelles sont vos représentations d'un bien-manger. Et dans le bien-manger, il y a toujours être ensemble, il y a toujours la convivialité, même les gens qui mangent un peu isolés. Euh, tout comme ça à toute vitesse devant l'ordi, sur un coin de bureau, parce qu'il n'y a pas le temps, euh, ont cette représentation euh, d'un bien manger qui passe aussi par le fait d'être ensemble et de partager. Il euh, y a la diversité euh, alimentaire, il y a le fait que les aliments soient bien préparés, que ce soit digeste qu'on ait des matières premières de qualité. Il y a des valeurs assez inclusives sur lesquelles on peut se retrouver. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à proposer des outils avec les légumineuses, en proposant des découvertes originales autour d'un haricot qui prend la forme euh, d'une mayonnaise, d'une tartinade, d'une béchamel, d'un blinis, d'un burger, d'un cake, d'un gâteau, un fondant au chocolat ou au citron, le même haricot. Décliner plein de. On, on crée euh, des possibles qui ne sont plus du tout dans le clivage, mais qui donnent des solutions au sans-gluten, <rire> qui peuvent donner des solutions au sans-lactose parce que le gâteau marche aussi bien avec du beurre qu'avec une, euh, une matière grasse végétale. Et au fond, on est dans des approches qui rassemblent tout le monde autour de valeurs positives. Et quand on a un certain nombre de clés au niveau culinaire, ça devient même possible de se dire mais j'aurai à la table un végétarien, un sans-gluten, un sans-lactose et un viandard. Et j'ai quand même des solutions, parce que j'ai dans ma trousse à outils la capacité, euh, là où tout le monde mettait du blé, euh, d'avoir peut-être quelque chose qui a des formes similaires, que je maîtrise, euh, qui a le goût du sarrasin, donc ça rappelle les galettes bretonnes, ça rappelle ça, et il y a tout un univers qui va plutôt réunir les gens. Euh, d'avoir quelque chose qui nous emmène aussi sur les cuisines du monde, qui elles sont plutôt vues positivement, plutôt que comme dans une logique de privation. Et au fond, c'est le grand défi en fait de ces questions des alimentations de demain et des choix et, et des obligations de composer aussi, parce que c'est quand même une tendance lourde, les demandes sans gluten, les demandes sans lactose ou vegan, etc. C'est comment on peut composer des approches positives qui permettent de, euh, de créer du, de la convergence autour de la table. Merci beaucoup. Ça nous permet de faire une très belle transition avec euh, la suite. Euh, donc, on a pu voir avec euh, cet épisode euh, 2019 que voilà des nouveaux comportements alimentaires euh, euh, allaient, euh, allaient se développer. On peut s'interroger euh, maintenant sur comment est-ce que l'offre alimentaire va elle s'adapter à ces nouveaux comportements ou à l'inverse comment est-ce qu'elle va induire euh, des nouveaux comportements. Donc, je vous propose de passer euh, en 2023. Alors, tout ça, ça reste entre nous, hein, parce que ces épisodes ne sont pas encore diffusés. Donc, s'il vous plaît, c'est secret de force. Mmh. Euh, donc, en 2023, on a Ramad, donc un de nos quatre amis, qui euh, pré préparait un repas euh, pour, euh, pour ses amis. Et c'est un repas qui est composé uniquement d'alternatives à la viande, donc des innovations, euh, des produits plutôt surprenants, en tout cas qui, qui sont plutôt surprenants à l'époque actuelle. Euh, on a euh, donc euh, pour de, des simili-viandes, pardon, donc des steaks à base de produits végétaux. On a euh, de la viande de synthèse. On a des algues, euh, des insectes, euh, voilà, donc des, des produits euh, en tout cas, qui vont être plutôt surprenants euh, pour, euh, pour euh, ces invités. Donc, comme on peut le voir, déjà aujourd'hui, avec euh, un certain nombre de startups qui, euh, qui se mettent sur ce marché, en tout cas de, des innovations, produits qui euh, ont pour vocation de se substituer euh, aux protéines animales, j'aimerais bien savoir quel est votre avis à vous sur la place de ces innovations euh, et peut-être, Gilles, du coup, comme tu avais la parole, est-ce que pour toi, euh, la question de la substitution aux protéines peut être un levier pour innover, en tout cas en cuisine Alors, on va les balayer, celles qui sont euh, sous nos yeux, <rire> dans le sens où euh, les insectes, euh, bon, ben, je pense que c'est pareil, Nicolas pourra aussi euh, intervenir là-dessus. Euh, Aujourd'hui, si, si vous achetez un paquet de farine et qu'il y a un verre de farine dedans, en général, vous le ramenez aux commerçants et vous n'êtes pas content. Euh, comment on va arriver à acheter un paquet de verres de farine euh, Qu'est-ce euh, qu qui sera passé dans notre tête euh, Probablement, dans les, en 2023, il faudra le cacher ou il faudra trouver des noms qui rendent euh, pour des, des allégations hédonistes euh, euh, ou, ou nutritionnelles euh, le produit attirant. Mais par simple raison, ça sera difficile pour beaucoup de, de composer sur le, le, les insectes. Je suis assez affirmatif, mais bon, après, tout est possible à 50 ou 100 ans, hein, peut être, mais voilà dans les années qui viennent, ça me paraît un petit peu tôt. En ce qui concerne la viande in vitro, euh, c'est un, euh, une vraie question. Aujourd'hui, on a une confusion entre deux débats, le débat sur euh, le côté, on voit bien avec L214, avec tous les, les questions qu'il y a, non seulement au niveau nutritionnel, au niveau durable, mais euh, aussi sur l'éthique et le, le, le bien-être animal, on a des questions qui sont posées et qui soulèvent de façon évidente euh, le côté choquant ou en tout cas le côté euh, difficilement soutenable des systèmes industriels de production des viandes. Euh, ce débat sur la nécessité de diminuer la, la portion de viande dans notre alimentation, de critiquer euh, des systèmes dont on voit qu'ils génèrent grosso modo de la non-fonctionnalité partout, euh, il est confondu avec la nécessité de « est-ce qu'on doit manger ou non des animaux ?». Ça devient un débat moral sur faut-il manger de la viande et du coup, les véganes euh, sont intéressés par des cultures de viande ou des, euh, des, des choses où il n'y a pas un animal en face. Euh, je pense qu'on aura beaucoup à perdre à ça, beaucoup à perdre et euh, certes, il faut avoir le débat sur devons-nous ou est-ce qu'il est juste ou pas, philosophiquement, par rapport aux, aux enjeux de développement durable, de, de, de consommer des animaux, d'élever de, des animaux pour euh, s'en nourrir c'est un débat qu'il est juste d'avoir, mais le débat aujourd'hui, il est, il est pas du tout là. Et euh, la portance de l'animal dans l'histoire humaine, dans l'histoire alimentaire, comment les hommes et les... Enfin, la sociologue Josine Porcher, par exemple, développe très bien ces thèmes-là, comment l'homme et l'animal se sont développés ensemble, et à quel point il y aurait quelque chose de fondamental à perdre en produisant des ersatz de viande à grands frais, en tout cas aujourd'hui à grands frais, pour... Euh, euh, avoir des aliments qui ont encore moins de sens, en fait, hein, qui ont encore moins de sens, certes du nutritionnel, certes une ressemblance, voilà. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de voir que, euh, moi j'en reviens souvent aux Cuisines du Monde, les légumineuses, les céréales, elles ont une histoire. Et euh, elles sont attrayantes, elles sont connues à travers un couscous, à travers une paella, à travers la cuisine indienne, des cuisines qui nous paraissent aujourd'hui attrayantes ou tex-mex ou autres, où la viande n'a pas toujours eu cette place, comme dans les versions modernes du cassoulet, où on a une profusion de protéines animales qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'histoire dans l'alimentation des populations. Il y a vraiment quelque chose à redécouvrir et moi je constate sur le terrain que dès qu'on travaille un peu les lentilles, dès qu'on travaille les pois chiches, les pois cassés sous des formes qui sont au fond des aliments attrayants, parce que je ne fais pas un plat de pois cassés pour dire, regarde, c'est bon pour la planète, euh, il faut manger ça parce que c'est bien nutritionnellement. Non, on fait d'abord un bon gâteau à la badiane, on fait d'abord un bon euh, blinis euh, ou une bonne sauce, euh, une bonne tartinade de sardines dans laquelle il y a 60% de haricots, mais on a 100% goût de sardines parce que les légumineuses sont d'extraordinaires porteurs de goût. Moi, je crois beaucoup aux découvertes comme ça, plutôt qu'aux qu qu innovations qui sont très éloignées de notre culture, soit pour des questions historiques, soit pour des questions d'absence d'identité du produit. ce est le cas de la viande de synthèse. Justement, d'un point de vue culturel, on peut voir que l'échelle de l'histoire, la viande a quand même une place dans la gastronomie euh, oui. française, quand même très importante. Denis, quel est ton avis du coup sur la place de ces innovations Oui, alors même, même peut-être euh, juste avant de rebondir sur ce que vient de dire Gilles Davo, euh, la question qui se pose sur la viande, donc la viande de synthèse, on peut même la généraliser à tous les aliments, puisque depuis quelques années dans les laboratoires, on est capable de reconstituer n'importe quel tissu vivant. Et actuellement, donc, il y a un énorme projet en Californie, en Californie qui s'appelle Food 2.0. Je vous le dis en français, mais <rire> c'est euh, un grand projet californien avec euh, énormément de scientifiques, hein, des, des biochimistes, des, des spécialistes d'agroalimentaire. Donc il y a des, vraiment des centaines de, de cerveaux qui, se sont, qui sont mobilisés sur ce, ce projet, c'est euh, définir, hein, définir la, la nourriture du futur. Et euh, ils partent visiblement, d'après ce qu'on sait, puisque là il y a beaucoup de secrets, c'est moins secret que la bande dessinée dont il est question, mais c'est quand même largement secret, donc on ne sait pas exactement sur quoi ils travaillent, mais ils partent quand même du, de ce principe de ces nouveaux produits de synthèse, qui donc sont des ça peut être de la viande de synthèse, mais ça peut être aussi des légumes de, de, de synthèse. Donc euh, la, la question ne, ne se pose pas que sur la, vi la viande. Hein. Euh, alors cette viande, historiquement, oui, euh, la, vi la viande, si vous voulez, le, la principale caractéristique euh, d'un point de vue historique, c'est que c'était, je parle surtout de, de l'Occident, hein, donc l'Europe occidentale, euh, c'était un marqueur social. Hein. Les, la grande majorité de la population en France, dans les pays italiens, germaniques, euh, britanniques, euh, manger de la viande vraiment de manière extrêmement occasionnelle. Hein. Euh, et c'est véritablement à partir de, du 19e siècle et surtout de la révolution industrielle, des conséquences de, cette, de ces progrès industriels, des progrès de la chimie et donc des rendements agricoles, etc. Et puis donc euh, l'élévation du niveau de vie moyen que la consommation de viande a fait des progrès spectaculaires dans toutes les couches de la, de la société. Donc moi je vois surtout la, la consommation de viande d'un point de vue historique comme un, là pour le coup, comme un marqueur, une identification sociale. Il y, en a, il y en a qui mangent beaucoup de viande et il y en a qui en mangeaient quasiment jamais et qui étaient, et, et qui étaient donc végétariens par, par nécessité en fait, pas du tout, pas du tout par choix. Ce n'était pas complètement végétarien. Dans les campagnes en France, par exemple, au 14e, 15e, il y avait encore une fois certaines grandes fêtes où des viandes étaient partagées. Mais justement, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, de, de festif. Et la viande avait ce, ce caractère... Euh, oui, presque de. Oui, presque le Je dirais que c'est un symbole de la richesse, quasiment. Hein. Pas, pas, J'en parlais tout à l'heure. La poule au pot d'Henri IV, c'est bien ça. Hein, quand le roi, soi-disant, le roi de France, Henri IV, fin XVIe siècle, dit que tous les Français doivent le dimanche. Euh, euh, enfin, bon, il va essayer que tous les Français mangent une volaille, hein, la fameuse poule au pot, Ça montre bien qu'on a été très très loin de cette réalité. Ça ne veut pas dire qu'Henri IV est parvenu à, à, à, à contenter tous les Français sur ce plan, mais cette légende, en tout cas, veut bien dire qu'on en a été très, très, très loin. Voilà. Merci. Euh, Nicolas, peut-être avec ta casquette de nutritionniste, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur le fait que ces innovations soient vraiment développées pour se substituer aux protéines animales Pourquoi est-ce qu'il est question de, de trouver absolument une substitution aux protéines alors, ce qui est, ce qui est assez, euh, assez fascinant avec ces, euh, avec ces produits, c'est que euh, c'est un, un, un objet d'étude vraiment unique dans la mesure où... Enfin, ce sont des objets d'étude vraiment uniques dans la mesure où c'est des nouveaux aliments. Et, euh, et donc, nous, ce qui va nous intéresser... Euh, le, le, le, ce qui va être intéressant pour nous, euh, chercheurs en, en nutrition et comportement alimentaire, c'est d'essayer de comprendre euh, comment ils vont venir s'intégrer dans, dans l'alimentation euh, des, des gens euh, sous l'influence de quoi Quels vont être les facteurs qui vont faciliter euh, les changements de comportement et l'adoption de, euh, de ces nouveaux aliments Quels vont être les, les facteurs qui vont freiner euh, euh, l'adoption de ces, ces comportements Et puis, euh, c'est aussi intéressant pour nous d'essayer de comprendre ce qu'ils vont venir substituer. Parce qu'on part du principe que euh, ça va être des substituts euh, à la viande. Euh, on, a, on a ça en tête. Hein. On parlait tout à l'heure de, de, de verre de farine. Alors on peut maintenant acheter... Je ne sais pas si on peut en acheter... Euh, aussi facilement que ça, mais on peut acheter des verres de farine. Euh, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, euh, si on regarde la composition nutritionnelle, on pourrait se dire que bah, ça va venir remplacer de la viande. C'est-à-dire que les gens vont remplacer euh, leur steak haché par une portion de, de, de verre de farine. En fait, pas du tout. Ce qu'on observe, c'est que euh, ils, les verres de farine sont plutôt consommés comme euh, biscuits apéritifs. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Ou en tout cas, euh, euh, euh, si on regarde simplement la, la composition nutritionnelle, quelque chose de relativement riche en protéines, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on mange en, en biscuit apéritif. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des changements qui sont assez, euh, euh, assez forts. Et euh, aujourd'hui, on a besoin de comprendre euh, bah, comment ils vont venir euh, s'intégrer, quelle place ils vont prendre, ce qu'ils vont pousser aussi en dehors de, euh, de notre alimentation. C'est-à-dire qu'on a un, un volume d'estomac limité. Donc si on fait rentrer quelque chose, bah, inévitablement, on, on, va, euh, on va arrêter de consommer euh, d'autres choses. Donc, euh, ça, c'est. Euh, c'est un, un sujet de recherche euh, euh, très vaste et encore très très peu euh, investi par les chercheurs. Et justement, Julia, et sur l'acceptabilité des, des consommateurs, est-ce qu'on a un peu des signaux forts ou faibles qui montrent que ça va être facilement intégré dans nos pratiques alimentaires Ce qu'on voit depuis euh, bah, depuis pas mal d'années, parce que enfin, pour faire de la prospective, en fait, on regarde quand même quelles sont les tendances passées, en fait, pour essayer de de, de voir que, comment ça pourrait évoluer dans les années à venir. Ce qu'on voit, c'est que la, la sensibilité aux risques, les craintes qui sont liées à l'alimentation, elles sont de plus en plus fortes en fait pour les individus. Elles deviennent même plus fortes que d'autres risques qui peuvent arriver dans, dans la vie courante. Et ça, en fait, c'est lié ensuite à des questions autour de l'acceptation des, des innovations alimentaires au sens large. Et ce qu'on peut constater, c'est que cette acceptation, elle va varier en fonction de la perception, de la compréhension que les individus peuvent en avoir. Et notamment sur le caractère plus ou moins naturel, par exemple, de, de ces types de production. On peut, par exemple, là, le, entre la viande de synthèse et des algues alimentaires, il y a des... Euh, des acceptations d'acceptabilité qui vont être assez différentes, et peut-être que les algues sont, enfin, elles sont déjà rentrées dans, dans les pratiques, elles sont plus faciles à, à incorporer. Euh, ce qu'on peut souligner également, c'est qu'il y a des individus pour lesquels c'est des formes aussi de distinction d'adopter de, ce, ce type de produit, d'innovation, et que d'un autre côté, ces innovations... Euh, dont on parle beaucoup du côté des États-Unis, mais il y a des, des start-up un peu partout, euh, elles, elles rejoignent aussi une volonté de, chez certaines personnes de mieux contrôler leur alimentation, d'avoir une alimentation fonctionnelle, des produits qui correspondent euh, bah, à, leur, à leur mode de vie, euh, le, le besoin de manger rapidement, de, de manger exactement ce qu'il faut pour son état euh, physiologique ou autre. Oui, bien sûr. Je me permets juste euh, sur le, le, le côté nutritionnel en fait. Euh, quand, on, quand on pose la question des protéines, moi je, souvent je, je quand j'ai affaire à un groupe ou une salle de conférence, je demande à quoi ça sert les protéines. Et euh, ben je sais pas, on peut le faire là. Ou, <rire> ou on, on, bon, ce qu'on entend en général, c'est c'est pour les muscles. Ça donne des forces. C'est la représentation classique des protéines. Et je crois que notre historien confirmera que la pensée magique est encore très très forte en matière d'alimentation. Donc je mange du muscle pour avoir des muscles. On ne sait pas où le taureau... Dans le champ à trouver tous les muscles qui euh, y a, mais il y a quand même aussi ça hein, dans les c'est Roland Barthes qui avait montré la, la symbolique du steak frite en France pourquoi c'était on s'attribuait les vertus qu'on qu attribue au taureau en, en, en mangeant un steak il y a ça aussi quoi et euh, ben c'est ça fait partie des, des, des fondamentaux il y a des fondamentaux anthropologiques de la viande de l'aliment viande dans toutes les, les sociétés euh, il faut aussi avoir ça en tête quand on commence à penser aux substituts aux alternatives, euh, c'est que on, ces choses-là sont très difficiles à déraciner. Par contre, on peut peut-être créer des, des, des espaces euh, qui apportent de la diversité. Et, euh, euh, euh, et peut-être qu'un des grands enjeux sur la viande, c'est de lui redonner son caractère d'aliment noble et d'aliment d'exception. Et parce que sa banalisation, euh, c'est tout le contraire, <rire> c'est tout le contraire de, de, de, de, des représentations au fond affectives, profondes, que les gens ont envers l'aliment de viande. Bah, quand ça devient euh, sous toutes les formes, tous les jours, le soir sous forme de jambon reconstitué sur la pizza ou sur des, des nuggets qui ont l'air d'être du blanc de poulet. Mais, bah, euh, tout ça pour avoir de la viande tous les jours, c'est quelque chose qui ne correspond plus. Mais le fondamental, il est là. Il y a un attachement fondamental à la viande. Euh, il faut le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on peut évaluer, je pense, au regard de, de, ces, de cet attachement, la, la, la, la limite des innovations, même s'il si, euh, y a toujours des découvertes intéressantes en mangeant un cafard grillé ou un biscuit de, de, de verre de farine. C'est vrai que c'est aussi quelque chose de curieux et d'intéressant. Voilà, tu voulais compléter oui, je, ouais. je, je voudrais rebondir sur la, la question des protéines. Effectivement, c'est euh, euh, un, un nutriment vraiment particulier. Hein, euh, clairement, l'intérêt nutritionnel principal de, de la viande, euh, si on simplifie à l'extrême, c'est c'est une très bonne source de protéines. Et. Euh, et ça s'est passé en conséquence, en fait, sur euh, euh, à la fois sur les, sur les produits qui vont essayer de se substituer à la viande, mais aussi sur les comportements de, de consommateurs. Déjà sur les produits, euh, euh, aujourd'hui, on sait difficilement faire des aliments qui sont aussi denses en protéines que la viande. Euh, on sait bien faire le tofu, par exemple. Si vous prenez un tofu, vous le desséchez complètement, vous avez à peu près 50 à 60 de, de protéines dedans, de protéines végétales. Euh, si vous prenez du blanc de poulet, vous enlevez l'eau, il vous reste à peu près 95 de protéines. Donc, en fait, c'est des matrices, hein, si on, on raisonne de manière euh, très technique. Ce sont, des, sont des, des matrices alimentaires, des aliments qui sont euh, très, très denses en protéines. Et en fait, aujourd'hui, il euh, y a... Tout un champ d'innovation euh, euh, possible. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment faire des matrices très denses en protéines. Euh, alors. Autre euh, élément important, du point de vue du, de, plutôt du point de vue du, du consommateur, hein. euh, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais euh, euh, contrairement à d'autres euh, nutriments euh, qui, sont, euh, qui sont tout aussi euh, vitaux, les, les, les protéines alimentaires, c'est euh, euh, les, les protéines euh, dont on a besoin pour faire fonctionner notre cœur, pas que, euh, pas que pour le muscle, hein, pour plein d'autres euh, fonctions de l'organisme, euh, c'est un nutriment qu'on ne sait pas stocker. Alors on peut en prendre un peu dans le muscle, hein, on peut faire de la fonte musculaire et récupérer des protéines pour refabriquer des protéines dont on a besoin, mais ça c'est pas un processus physiologique normal. Donc en fait, avec les protéines, euh, euh, notre organisme fonctionne à flux tendu, on va dire et euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, les, les organismes biologiques euh, euh, recherchent euh, de, de la protéine ont, ou ont développé au cours de l'évolution une appétence très forte pour les très bonnes sources de protéines donc là on a quelque chose qui euh, voilà, on a des on a des très bonnes sources de protéines d'une part et puis on a des comportements alimentaires qui ont quand même tendance à avoir une attirance très forte pour des bonnes sources de protéines. Donc là, on a effectivement quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à, euh, à faire avec les protéines végétales, euh, c'est-à-dire des, des, des aliments qui sont tout aussi... Euh, attirant euh, d'un du point, euh, point de vue purement physiologique. Je ne dis pas que c'est le, euh, le seul élément qui, a, qui, qui détermine les préférences des individus pour, pour ce qu'ils mangent, mais c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est fondamental. Et ça explique aussi peut-être euh, le rôle central euh, que peut avoir euh, la viande dans, nos, euh, dans notre alimentation. Euh, euh, je crois que euh, Gilles Davo posait très bien le, le, le, la, la question. Il y a, quand il n'y a pas la viande, c'est... Vécu, alors on peut le regretter, hein, mais c'est euh, vécu comme un manque. Il manque quelque chose. Euh, donc, euh... Une peur. Oui, il y a une peur. angoisse. Et alors, juste une dernière petite question encore d'un point de vue de la nutrition. Euh, avant de passer à autre chose, dans les aliments qui sont présentés euh, là, peut-être qu'on ne sait pas encore tout, en tout cas d'un point de vue de la nutrition, des impacts que peuvent avoir ce type de substitution euh, bah voilà, sur, sur la santé, par exemple. Donc euh, encore une question pour toi Nicolas. Est -ce que, enfin, de de quels moyens disposent en tout cas les chercheurs pour euh, pour bien identifier euh, les mécanismes et les conséquences que peuvent avoir ce type de substitution euh, d'un point de vue de la nutrition et des pratiques. Alors pour, pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait euh, qu'on puisse euh, ce que je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse euh, comprendre euh, quelle places vont Occuper véritablement euh, ces, ces aliments. Euh, Aujourd'hui, ils sont imaginés comme des remplacements, euh, des solutions de remplacement, des alternatives à la viande, euh, mais, euh, mais rien ne dit que l'usage qu'on fera de ces, de ces aliments euh, sera véritablement celui-là. Donc, euh, euh, bah ensuite, quand on aura compris euh, euh, comment ça vient euh, finement euh, s'intégrer dans l'ordonnancement complexe des aliments dans notre, dans notre régime, là on pourra dire bah, effectivement, en fait, euh, ces aliments n'ont pas du tout chassé la viande, mais en fait, ils ont, ils ont chassé les accompagnements qui étaient euh, les, quelques, les quelques légumes que les individus mangeaient. Du coup, euh, bah, conséquence sur la qualité de l'alimentation, euh, enfin, le bénéfice est. est, est euh, et pas exactement celui qu'on attendait, il est pas il n'est pas forcément positif. Voilà, c'est une des hypothèses, mais aujourd'hui on ne sait pas. Peut-être pour compléter, enfin là on parlait des impacts en termes d'individus, enfin ces nouveaux modes, enfin ces nouveaux produits alimentaires, en fait, ils sont associés à des modes de production et on n'a pas non plus forcément le recul nécessaire sur leurs impacts sur les systèmes alimentaires, leurs impacts environnementaux, économiques, sanitaires et autres. Donc c'est vrai qu'il y, enfin y a vraiment tout un ensemble de questions... Peut-être qui dépassent du cadre de cette BD, mais qui sont intéressantes à avoir en tête. Euh, je rebondis ce que tu disais Nicolas et aussi Gilles sur la place centrale de, de la viande dans notre alimentation et d'autant plus dans notre gastronomie, dans le patrimoine un peu culturel, gastronomique qu'on a, qu a hérité. Moi j'ai noté pendant la présentation des, des apprenants qu'une des apprenantes disait que pour elle il n'y aura pas de rupture parce que la gastronomie est très ancrée. Est-ce qu'une gastronomie durable peut exister Est-ce que les grands chefs vont prendre en compte ce mouvement et peut-être justement réduire la part de la viande dans, notre, dans les assiettes que, Quels peuvent être un peu les scénarios Ou est-ce que dans le passé, il y a eu des adaptations justement de la gastronomie et haute gastronomie Oui, alors son, son essaie... De, se, de prendre des exemples en supposant que peut-être les, les, mêmes, les mêmes processus vont se répéter. Euh, oui, la, la, la gastronomie française, la haute cuisine, je préfère dire la haute cuisine parce que le mot gastronomie en, fr en français est un peu ambigu parce que c'est parfois synonyme de haute cuisine. Mais moi, je ne le prends pas du tout dans ce sens-là. La gastronomie, c'est la connaissance de, de l'alimentation. Donc, je préfère dire haute cuisine comme ça, on voit, on voit de, de quoi l'on parle. Donc, les grands chefs. Euh, les grands chefs ont joué euh, à partir, disons, du, du XVIIe siècle en France un rôle très important, non seulement en lançant des modes, c'est-à-dire qu'on sait bien, hein, le, la haute cuisine, c'est exactement comme euh, la mode vestimentaire, la bijouterie, etc. Euh, pour percer, pour devenir un, un chef connu, euh, bon, il vaut mieux être original. Donc voilà, Donc il y, y a ça, il y a le lancement de mode. Mais ils ont été également, et ça c'est un thème qui nous concerne ce soir, euh, ils, ont, ils ont joué aussi un rôle important pour approprier des produits qui venaient de l'étranger. Un peu, on, on parlait de ça, là, les, les nouveaux produits aujourd'hui, les, les produits de synthèse ou les insectes. Mais on peut aussi voir, essayer de voir comment, par exemple, les produits du Nouveau Monde, d'Amérique, se sont acclimatés en, en Europe. Ça peut peut-être nous donner des, euh, des pistes. Hein. Et les grands chefs, euh, c'est euh, sûr qu'à partir du moment, un grand chef... Euh, je ne sais pas comment Antonin Carême, par exemple, à l'époque du premier empire, euh, début du 19 e siècle, euh, s'est mis à utiliser euh, certains ingrédients qui n'étaient pas, euh, pas habituels auparavant. C'est sûr que ça a un effet d'entraînement. Donc aujourd'hui, on peut penser que sur certains chefs euh, renommés, médiatiques, pour dire un mot sans, sans vouloir les fâcher, mais donc des gens qui ont pignons sur rue, euh, se mettent à promouvoir euh, une agriculture durable, des, des modes de, des modes de, de production euh, euh, beaucoup, moins, euh, beaucoup moins énergivores, ça, ça devrait pouvoir avoir un impact. Mais ça ne suffira pas. Parce qu'on oublie bien souvent euh, que euh, la cuisine, ce n'est pas seulement la haute cuisine. Et les chefs, ce n'est pas seulement les grands chefs. Quand on regarde numériquement, je parle de la France simplement, hein, sur les milliers, les dizaines de milliers de, de chefs cuisiniers qui, qui travaillent en France, les grands chefs, c'est vraiment euh, une très très faible partie. Ceux qui sont en contact tous les jours, quotidiennement, dans les cantines scolaires, les hôpitaux, etc. C'est surtout par eux, je pense, que le, cette, cette notion de durabilité, d'économie durable, moins, moins, moins énergivores, etc., euh, a des chances de, de passer. Et euh, historiquement, c'est quand des, des grands chefs, par exemple, mon chef préféré, euh, il, est, il est oublié aujourd'hui, mais j'aime bien citer son nom. En plus, il a, il a un joli prénom, euh, Prosper Prospère Montagnier, qui était un, vraiment un des grands chefs de Paris à la Belle Époque et pendant l'entre-deux-guerres. Euh, c'est lui l'auteur du Larousse gastronomique en 1938. Eh bien, quand il va beaucoup plus au contact de la cuisine populaire et d'un public beaucoup plus large que celui de, de ses propres restaurants, là, il a un impact énorme sur certaines modes. Et bon, il est un plat qui n'est pas spécialement de haute cuisine, mais qui était devenu de de cuisine, le cassoulet. Euh, il, a, il a redonné, enfin, il a même relancé la mode du cassoulet en, en France et pas seulement dans les, dans les grands restaurants. Euh, largement donc au-dessus de, au de la Loire, donc dans des pays où on ne, on ne consommait pas le cassoulet. Donc, c est, c est, je ne sais pas si un chef, un grand chef, là, essaie d'aller pas seulement dans les grands restaurants, mais euh, d'aller voir aussi ce qu'on qu consomme dans les cantines euh, scolaires et autres. Euh, là, ça peut avoir, je pense, beaucoup, beaucoup d'impact. Et pas seulement un, bien sûr, hein, pas seulement un chef. C'est vraiment mmh. une question de, de maillage et ça ne se fait pas forcément... Euh, Bien sûr, il y a la télévision, hein, mais ça peut aussi, il y a, des, il y a des, grandes, des grands changements qui ne passent pas forcément par les grands médias, qui ne passent pas forcément par la par la télévision. Parce que oui, c'est sûr que la télévision, c'est quelque chose d'assez euh, essentiel pour euh, propager une idée cuisine du quotidien c'est justement un peu votre credo euh, gilles en tant que formateur vous allez justement former les personnels de, de cuisine euh, là on a des apprentis peut-être dans, dans la salle qu'est ce que vous qu'est ce que vous leur dites et qu'est ce que vous leur conseilleriez justement pour euh, tendre vers une alimentation plus, plus durable alors euh, moi je trouve que c'est déjà vraiment intéressant quand on a des, des chefs de gastronomie. Alors c'est vrai qu'il y a cette, cette confusion. Gastronomie en France a fini par signifier haute cuisine, euh, qui sont engagés autour de valeurs, autour d'engagement, de, dans leur lien avec les producteurs, dans leur façon de cuisiner, dans leur euh, résonance avec les, les, les enjeux environnementaux. Moi je pense à François Pasteau qui est euh, euh, à Paris, à inverser la dénomination de ces plats, pour parler euh, en caractère euh, euh, gras des, des légumes et finalement en mettant en petit et en italique la viande qui est servie avec simplement pour avoir un acte de pédagogie vers ses clients, pour leur faire découvrir un peu un autre rapport et un autre intérêt pour l'aliment végétal. Bon, c'est intéressant. Mais ce qui est euh, aujourd'hui enseigné, c'est pareil. Quand on a des, des professeurs d'école hôtelière qui... Euh, accompagnent leurs élèves sur des concours comme aujourd'hui, les font réfléchir aux enjeux. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Mais on a euh, peut-être euh, une ignorance aujourd'hui en France de, de où, se, où, se, où se trouvent les enjeux. Euh, on intervient souvent avec des collègues pour des formations qui consistent à introduire dans des cantines de restauration scolaire, de collèges de lycées, euh, quelquefois de crous, euh, de maisons de retraite ou de crèches, euh, on a devant nous des cuisiniers dans le cadre de programmes qui consistent à favoriser l'intégration de produits locaux, de produits bio, sous-label, bio ou sous-label, euh, d'augmenter la cuisine maison, euh, d'utiliser un peu plus de protéines végétales, de diversifier leurs menu etc. On les rencontre dans ce contexte-là. Quand on est devant un groupe dans une salle de 10 cuisiniers, quand on totalise le nombre de repas que ces cuisiniers font par an, j'ai devant moi souvent 400 000, 800 000, 1 million de repas. Donc on voit bien que quand on a affaire à cette surface de, euh, de mangeurs, euh, les enjeux vont être, si on peut bouger un petit peu, euh, sont, sont, sont très importants et très impactants. Sur l'enjeu protéines par exemple... La première chose avant d'aller faire de la cuisine végétarienne, c'est tout simplement d'emmener les chefs à cuire les viandes, à réfléchir sur ce que c'est la biochimie de la viande. Qu'est-ce que c'est que de coaguler les protéines Qu'est-ce qui se passe quand une viande était rose et qu'elle devient blanche À quelle température Ils n'ont pas appris ça en école hôtelière. Et quand on va apprendre en école hôtelière à cuire un rôti à 180 degrés, ça fait partie des fondamentaux du métier. Encore cette année en CAP, mais quand ce cuisinier se retrouve à cuisiner pour 800 élèves une armoire avec des rôtis et qu'il utilise toujours ses méthodes, là, c'est juste désastreux. C'est juste désastreux parce qu'on va avoir des rôtis, on l'a mesuré, qui peuvent perdre 30, 32, 35, 37 du poids. Et que quand on va commencer à mettre de la qualité ou du label rouge ou du, de la qualité bio là-dedans, euh, l'eau qui se sera évaporée dans la cuisson, c'est de l'eau achetée au prix du bio ou au prix du label rouge pour obtenir des viandes sèches, que si on ne met pas de la crème systématiquement dans les sauces, ça ne sera pas accepté par les mangeurs. Donc on voit que le fait de nourrir en quantité au quotidien les populations sur leur lieu de vie, avec des petits budgets, avec peu de bras pour beaucoup de couverts, c'est vraiment des métiers très importants qui sont mal évalués, parce qu'ils sont plutôt dans une décote par rapport aux cuisiniers de gastronomie, et c'est aussi là que se jouent les milliards de repas qui vont faire nos paysages et notre, notre avenir. Donc, euh, il y a une vraie question sur ces cuisines nourricières. Euh, la cuisine nourricière pour le temps ordinaire de la vie et la cuisine extraordinaire gastronomique qui a pour but de nous sortir extraordinaire du temps euh, hebdomadaire, on va dire, pour le repas de fête. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu une confusion, euh, là encore, et qu'il serait intéressant d'emmener de, justement les élèves des écoles hôtelières, les chefs, dans cette réflexion. Et euh, c'est souvent ça qui permet aussi d'optimiser les pratiques pour diminuer les gaspillages, augmenter la qualité, Bon, je, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait euh, développer longtemps ce qu'on peut montrer à des cuisiniers qui leur permettent de servir des produits de qualité, mais en changeant leur référentiel. Et en cuisine gastronomique, on a un référentiel, sait, euh, euh, mais en cuisine euh, de collectivité pour 800 élèves, on n'a aucun référentiel technique. Et là, euh, bah c'est là que va se jouer la capacité de mettre pour des populations des aliments de qualité, des alternatives végétales, euh, des légumes de toute saison pour des, pour des jeunes qui n'ont pas été habitués à les manger. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire qui sont probablement d'un registre différent de celui de la gastronomie. Merci. Euh, on va peut-être passer à un, à un autre épisode et à un autre sujet si vous avez des questions, euh, on pourra les prendre après. Euh, on, passe, on fait un bond dans le temps et on arrive en 2039. On a parlé un petit peu de la symbolique de la viande avec, euh, avec Denis, mais là, nos, nos, notre groupe d'amis, donc nos quatre amis de la BD, se rendent compte que la place de la viande dans, dans la société a énormément bougé, qu'elle est devenue euh, très chère, c'est devenu un, un aliment euh, de luxe, alors que quand ils étaient euh, plus jeunes et étudiants, on pouvait trouver des, des steaks pour pas très cher. Euh, un petit point voilà, de, de, de, de prospective, euh, il y a un peu, Denis, peut-être un retour en arrière là, puisque pendant euh, au début du siècle, peut-être encore, euh, du dernier siècle, le, le positionnement de la viande était voilà, pour les plus riches. Il y a un, un peu un retour à, à cette tendance là en 2039. Quel regard vous portez un petit peu sur, sur ce scénario et ce positionnement ben, – euh, Je ne sais pas, hein. donc, moi je suis vraiment historien, donc euh, c'est très très difficile de, de faire de la prospective. Simplement comme ça, en théorie, euh, le changement de catégorie d'un euh, aliment, alors soit euh, du luxe vers le, la consommation courante, soit l'inverse, un, un produit qui était relativement bon marché et qui devient subitement euh, très cher, on en a euh, beaucoup beaucoup d'exemples historiques. Hein. – euh, euh, surtout, d'ailleurs, on peut peut-être prendre ce, dans, dans l'autre sens, hein, je, pour, pour bien m'expliquer, euh, les huîtres. Les huîtres, aujourd'hui, euh, même si ce n'est pas un produit complètement bon marché, enfin, quand il y a surtout les fêtes ou des choses comme ça, les, les prix sont relativement abordables. Euh, donc, aujourd'hui, c'est un produit, disons, euh, relativement à la portée de tout le monde. Euh, vous voyez ce que je veux dire quand je dis tout le monde, hein, à certaines occasions bien. Alors que, euh, disons du 17e au 18e siècle, même au 19e siècle, c'était un produit plutôt de luxe, euh, de distinction sociale. Parce qu'il y avait le problème, bien entendu, de conservation. C'est-à-dire que pour avoir des huîtres fraîches à Paris, à Berlin, ou encore des, des régions encore beaucoup plus loin de la mer, c'était difficile. Et puis il y avait une mode, il y avait toute une mode qui avait été créée, en particulier par l'aristocratie britannique. Il était devenu subitement, au XVIIe siècle, de bon ton de manger des huîtres. Et donc c'était devenu un produit vraiment extrêmement cher. Alors qu'avant ce lancement de la mode par la noblesse britannique, euh, je dis bien au bord de la mer, c'était un plat. Les huîtres, on mangeait ça parce qu'il n'y avait pas autre chose. On mettait ça avec les, euh, des, des légumes, des choses comme ça. Ça, ça permettait de. n'était euh, pas du tout, du tout un, un plat recherché. Donc ça, ça ne valait rien quasiment. voyez Bon, donc là c'est un petit peu différent, c'est par rapport euh, au coût de production, ou euh, là on tombe dans un autre domaine dont on n'a pas encore tellement parlé, mais dès qu'on parle d'alimentation aussi, il y a le, tout le facteur économique hein, qui entre en jeu, il y a des, des enjeux financiers, des enjeux d'argent, de concurrence qui sont énormes. Hein. Donc euh, oui, pour, pourquoi pas, hein, pourquoi pas euh, euh, avoir de la viande subitement, enfin pas subitement, mais très cher au bout de quelques années, euh, parce que les, les conditions de production euh, euh, deviendraient, je ne sais pas, euh, et puis les problèmes climatiques deviendraient euh, très très forts, oui, pour, pourquoi pas. Il hein, y, y a beaucoup beaucoup de raisons, donc euh, des lancements de mode, des facteurs économiques ou, ou des facteurs sociaux, euh, qui peuvent euh, changer la catégorisation de, de certains types d'aliments. Du coup, euh, je rebondis sur le fait, Gilles, vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait... Euh... Euh, débanaliser euh, le produit de la viande, parce que c'est vraiment ça le scénario qu'on a voulu emprunter ici, en se disant que si on pousse euh, cette tendance à l'extrême, on arrive sur un produit euh, où on connaîtrait exactement euh, comment elle a été produite, par qui, euh, le nom de l'animal. Euh, enfin voilà, on, du coup, on, on, on recréerait un lien très fort avec l'aliment, son origine, euh, sa production. Euh, mais du coup, on se retrouve avec un produit destiné qui a une petite partie de la population, puisque très cher. Quel est votre avis là-dessus Alors déjà, pour réagir à la... À la ça, ça correspond pas à 2039, l'image qu'on a, non Je me trompe Non, l'image oui. n'est pas Donc c'est top secret, 2039 C'est enfin, encore plus ah oui, top secret. C'est affiché dans le haut. <rire> euh, On vous quelques surprises. Le, le, le, le fait que ce soit un aliment de luxe, moi, ce n'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure. Hein. C'est la, la, la notion d'aliment noble. Quand l'aliment noble devient bicotidien, acheté à n'importe quel prix, parce que le 5 du mois, on n'aura plus d'argent euh, euh, si on achète des viandes sous label euh, tous les jours, euh, comme ça, deux fois par jour, ben, c'est plus un aliment noble, quoi. Et puis, euh, bon, sans rentrer par ça, mais on voit quand même que quand les gens sont confrontés à l'abattage d'un animal, il euh, y, y a quelque chose, il y a comme un électrochoc, quoi. C'est-à-dire que cette Banalisation de l'aliment n'a été possible qu'en rendant invisible. C'est d'ailleurs les stratégies en anthropologie hein, de d'éloigner de, de toute façon le, le meurtre le meurtre de, de l'alter ego qui est l'animal euh, par des rites religieux, par des par des, des catégories qui font que c'est un aliment euh, extrêmement codé qu'il faut euh, et, et qui qui n'a pas vocation effectivement à être ce qu'il est devenu. Euh, où l'animal devient un, un, un, comptable, euh, un, un élément purement comptable et, et de production. Donc j'en fais pas une question morale, c'est juste un, un constat. Les, les, les approches zootechniques du 19e siècle, euh, les, les méthodes de production industrielle au 20e siècle, quand les traitements antibiotiques ont permis que les, les animaux survivent, euh, sont telles qu'aujourd'hui on a une banalisation de l'aliment. En 2039, des choses se sont passées, peut-être des pénuries, peut-être des changements climatiques qui changent vraiment la donne en termes d'approvisionnement. La viande peut effectivement redevenir un aliment rare et peut-être de luxe au sens inaccessible financièrement, mais on a toujours le, le, le biais dans, sur cette question de raisonner en termes de régime, c'est-à-dire soit je mange de la viande, soit je ne mange pas de viande, mais il y a aussi dans les cuisines du monde, et que ce soit dans une alimentation populaire ou un peu partout, la, la, la viande utilisée petitement comme un ingrédient facteur de goût dans un plat. Par contre, ça nous demande de sortir de schéma dans lequel on a été les 10, 20, 30, 40 dernières années, où c'est systématiquement tous les jours la viande en quantité, et on l'a tous appris à la cantine, parce que c'était ça tous les jours à la cantine. Soit c'était euh, euh, la viande en sauce, soit c'était le rôti, soit c'était l'escalope, soit c'était les saucisses. Il y avait toujours la protéine animale en quantité et ce qui peut être une stratégie pour que la viande euh, retrouve sa valeur, son statut, c'est qu'elle retrouve aussi son, sa rareté mais ça ne veut pas dire forcément luxe pour moi. Sa rareté, c'est-à-dire qu'elle soit utilisée et qu'on sache effectivement que le poulet qu'il y a dans ce plat, c'est le poulet jaune de telle exploitation, que ce soit compris comme un facteur de qualité. Or, c'est pour ça que les cuisiniers de cantine ont beaucoup de mal à diminuer les quantités de viande dans les plats aujourd'hui. C'est qu'au fond, ben un steak, c'est un steak. Un morceau de viande, c'est un morceau de viande. Et on n'a pas appris à Montrer que les alternatives euh, qui sont perçues d'abord par le mangeur, comme on l'a dit, comme un manque, pouvaient être un plus. C'est le grand enjeu. Est-ce que cette diminution relative de l'aliment viande dans notre alimentation peut être perçue comme un plus Ah là, on mange peut-être pas souvent de la viande à la cantine, c'est peut-être deux fois en quantité dans la semaine, mais c'est vraiment des super viandes, elles sont super bien cuites, elles sont extrêmement moelleuses, on n'a presque besoin de rien autour en termes de sauce, etc. Et puis, sinon, il y en a un petit peu dans un plat dans lequel il y a aussi des légumineuses. Il y a aussi, euh, et, et au fond, c'est ça, c'est redonner cette... Euh, alors, moi, je ne me reconnais pas dans le terme de luxe, même si ça nous pend au nez, si effectivement les changements sont tels que la viande devient extrêmement rare. Euh, mais c'est plutôt euh, de redonner à la viande cette, ce côté d'aliment d'exception. C'est un vrai enjeu. Euh, Julia, peut-être euh, en réaction, parce qu'on a un peu abordé la question des différences culturelles, et c'est vrai qu'en France, on va dire que la viande occupe une place très importante dans l'assiette. Euh, si on fait euh, peut-être une, euh, une petite projection à l'échelle du monde, on peut imaginer que ces tendances vont être euh, perçues très différemment d'un pays à l'autre. Est-ce euh, que tu aurais des, des, des infos, des données à nous donner euh, là-dessus Enfin, ce il y a des tendances documentées à l'échelle internationale euh, qui sont liées notamment au phénomène de transition nutritionnelle, qui font qu'avec l'augmentation du niveau de vie, du pouvoir d'achat, les individus consomment plus en quantité, et après en fait ils font évoluer leur régime alimentaire et notamment ils consomment plus de produits euh, animaux. Donc c'est de la viande, mais c'est aussi des produits laitiers, des œufs. Enfin voilà, là on parle uniquement de la viande, mais il y a tous ces éléments autour. Euh, ce que l'on, enfin, ce qui est documenté en fait, c'est qu'il y a euh, une rela, enfin. Une baisse en fait de la consommation de viande dans les produits dans les pays pardon euh, les plus développés entre guillemets euh, voire même une réduction de cette consommation notamment aux états unis euh, par contre on a d'autres pays euh, notamment euh, enfin qui sont euh, enfin, en chine en inde Péri, pays d'amérique du sud et puis ça commence également en afrique où on a une augmentation des consommations de produits animaux ce qui est intéressant de voir c'est que bon, ces, ces augmentations Là, elles vont sûrement se poursuivre dans les années à venir parce qu'on est sur des transformations des, des habitudes et des modes de vie et des, des modes de consommation en fait qui, sont, qui sont assez lourdes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde ne consomme pas de la même façon et qu'il y a, par exemple, plus de consommation de viande de volaille en Asie, de produits laitiers, etc. Et par exemple, le cas de l'Inde est intéressant, bon, même si on a une vision assez simpliste peut-être du végétarisme en Inde, parce que bon, il y a des travaux qui montrent que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut nous avoir comme idée. Mais on a un pays qui se développe fortement au niveau économique et dont la consommation de viande, notamment de viande bovine, reste, reste très basse. Mais ça ne veut pas dire que la consommation de produits animaux n'augmente pas. Nicolas, peut-être que tu peux nous, nous dire en quoi ce type de scénario peut creuser les inégalités peut-être sociales et, sociales et de santé Alors c'est moins ma spécialité, mais euh, euh, ce qu'on peut raisonnablement imaginer, ou en tout cas ce qu'on peut, qu peut proposer, c'est que euh, enfin je, je reviendrai plus sur les sur cette question des alternatives à, à la viande. Le, on est au tout début, vraiment au tout début de, de, de l'effort de, de recherche et de développement pour produire des alternatives à la viande. Donc il, y a, il va falloir investir beaucoup de euh, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'argent pour arriver à, à, à développer des produits qui sont à la fois denses en, euh, dense en protéines et acceptables du point de vue du consommateur. Euh, donc, euh, encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais on peut euh, légitimement proposer, enfin, imaginer que euh, euh, si on investit beaucoup d'argent, et quand je dis beaucoup d'argent, moi j'ai quelques chiffres, hein, mais euh, euh, la, la start-up, alors je ne sais plus si à ce stade-là on peut, on peut continuer à appeler ça une start-up, hein, euh, Impossible Foods, euh, qui est euh, une start-up américaine, euh, a levé récemment près de euh, 100 millions de dollars pour développer euh, un, un, un steak euh, euh, un steak végétarien donc euh, euh, si on investit beaucoup on, on s'attend à, à gagner beaucoup alors soit on vend beaucoup beaucoup de produits soit on, on en vend un petit peu moins mais on les vend cher donc c'est très possible que ces innovations euh, au moins au début euh, seront pas forcément euh, très abordables ce qui est assez euh, ce qui est assez ce qui est intéressant parce qu'en fait la matière première est probablement euh, euh, moins cher que la matière première animale. Euh, donc, euh, donc on peut, on peut s'attendre à avoir des produits qui, qui coûtent cher, mais d'ailleurs si vous regardez euh, euh, dans un supermarché, vous prenez une, une, boîte de, euh, une boîte de pois chiches, enfin des pois chiches en boîte, euh, ça c'est euh, un prix qui défie toute concurrence, hein, et c'est une, une bonne source de protéines. Euh, mais si vous allez euh, dans le rayon d'à côté euh, et que vous allez chercher le, le, le steak végétal, alors maintenant je crois qu'on n'a plus trop ou bientôt on n'aura plus le droit d'appeler steak steak végétal, mais bon bref, vous prenez le, le, le pâté euh, à frire à base de, de pois chiche, tout de suite le prix au kilo est, euh, est multiplié par euh, par beaucoup. Euh, donc c'est c'est assez étonnant, on a des euh, on a on a des enfin, gammes de produits qui ont, euh, euh, qui sont effectivement pas accessibles par euh, par tous et il y aura probablement, euh, euh, enfin, je ne sais pas si ça contribuera à creuser les inégalités, mais euh, sociale de santé en lien avec l'alimentation, mais, euh, mais en tout cas tout le monde ne pourra pas en manger euh, tous les jours comme on mange aujourd'hui, euh, comme tout le monde aujourd'hui euh, ne mange pas, euh, ne peut pas manger euh, euh, de la viande tous les jours. Simplement un point qu'on n'a pas souligné sur euh, sur l'impact euh, euh, environnemental. Alors, je, je, je... C'est un petit peu déconnecté de, de, de, de ce que je viens de dire, mais euh, en voyant euh, ce, ce burger là, il faut aussi avoir en tête que euh, le steak haché qui est dans le burger, euh, le burger queen là, euh, que, que vous avez euh, sous les yeux, euh, gardez aussi en tête que ce steak haché, euh, c'est très probable que pendant les... les ces, les cinq dernières années, ce steak haché, il a produit du lait aussi. Euh, donc, euh, puisque c'est probablement de la viande hachée, euh, issue d'une vache de réforme, euh, qui, a produit, euh, qui a produit quelques litres de lait. Du coup, euh, quand on essaie de faire le bilan, euh, de, y compris le bilan environnemental, hein, de, euh, de la viande, il ne faut pas oublier que la viande qu'on a, elle a produit du lait, peut-être euh, dans certains cas des œufs. Euh, euh, il faut aussi l'intégrer dans le, dans, le, dans le bilan final. Oui, je trouve que c'est important juste d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que la viande rouge, c'est pas bien et que la viande, il y a, la viande blanche c'est mieux euh, en termes environnementaux. Les vaches dans les montagnes, dans les zones non cultivables, en bordure de rivières. Moi, je viens de Nantes, dans l'estuaire, il y a des zones où il y a des vaches. Heureusement qu'il y a des vaches. Ça contribue à, à, à, au paysage et c'est des animaux qui sont autonomes pour transformer de l'herbe en lait. Et en termes de, de, de... Avec des prairies qui captent le carbone, on, on a vraiment des raisons de se dire ça vaut le coup d'avoir des vaches en plein air et euh, qui produisent de la protéine à partir de l'herbe, tandis que pour des monogastriques, euh, des volailles ou des cochons, il faudra toujours cultiver. Il faudra toujours dépenser du pétrole, euh, monopoliser des surfaces, de l'eau, pour produire de la protéine végétale pour donner à des volailles. Donc, consommer massivement de la, de la volaille sous prétexte que c'est mieux que la viande rouge, c'est assez discutable, en fait. Ça dépend aussi comment on élève les viandes rouges. Euh, ça dépend en fait, de tout ça. Voilà. C est, c est, ça nous pose la question des systèmes agricoles et d'élevage durable. C'est aussi une question de, de symbolique, hein, le, le rouge et le blanc. Ah, oui. <rire> voilà, bon... Le... Le blanc passe beaucoup mieux et le rouge, historiquement, on peut dire les, les travaux hein, de Michel Pastoureau, hein, qui est l'historien des couleurs. Bon, le rouge pose de très nombreux problèmes. Merci pour cette conclusion. C'est vrai que là, on a fait un éclairage sur euh, quelques sujets qu'on aborde dans la BD. C'est vrai que la viande rouge est beaucoup pointée du doigt et c'est vrai qu'on fait beaucoup un focus sur ce, cet aliment. Mais quand on parle de viande, il y a plusieurs viandes. Quand on parle de produits animaux, il n'y a pas que la viande. Et euh, tout ceci est intégré dans des systèmes alimentaires complexes. Et donc, euh, bah, on vous invite à, euh, à, à rejoindre le, le compte euh, Instagram Manger vers le futur. Et puis, on se donne rendez-vous au 1er juin pour euh, en tout cas aborder quelques autres thématiques. On a gardé une dizaine de minutes pour des questions du public, donc profitez-en, parce que ce pas tous les jours qu'on a quatre intervenants de telle qualité. Donc, c'est à vous. Si vous voulez le micro, faites-moi signe. <rire> c'est toujours un peu compliqué pour la première, mais après, ça va mieux normalement. Bonsoir, merci pour vos interventions vraiment euh, intéressantes. Euh, je vais jeter un pavé dans la mare, mais est-ce que, par exemple, autour de votre table, euh, est-ce que vous vous définiriez comme euh, flexitarien ou en tout cas euh, euh, partisan d'une alimentation diversifiée Ou est-ce que, euh, euh, est que vous êtes végétarien que vous, J'imagine que vous êtes au cœur de réflexion sur votre identité alimentaire personnelle euh, voilà. Gilles, peut-être c'est plus évident. Bon, J'étais végétarien entre 20 et 35. Et dans un contexte où, parce que euh, j'avais fait du yoga, je m'étais intéressé à toutes ces choses-là, j'ai rencontré ma femme qui était végétarienne aussi. Et puis, euh, on était très sérieux, on faisait du yoga, on méditait, on faisait plein de choses. Et puis, un jour, à 35 ans, on est allé dans un café centre Nantes, on s'est payé un paquet de cigarettes, deux verres de blanc, une plancha de saucisson et on a fait envoler tous les interdits qu'on s'était mis et c'était parfaitement en résonance avec mon métier. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas euh, renier sa culture. L'alimentation, c'est une affaire de culture. Donc aujourd'hui, je suis un mangeur euh, qui mange relativement peu de viande, mais qui aime bien la viande de temps en temps. Et puis, quand on a été végétarien, les céréales et les légumineuses ont pas mal de place. C'est toujours intéressant. On aime travailler les, les, les aromates pour euh, euh, donner du plaisir dans des plats qui sont pas carnés ou peu carnés. Euh, moi, ça continue d'être un truc qui m'intéresse. Mais franchement, l'alimentation, pour tout le monde, c'est une recherche sans fin. Il n'y a pas de modèle idéal. On balance sans arrêt entre des moments où on a envie d'envoyer ça balader et puis de se taper un paquet de chips. Et puis, des moments où on a un vrai plaisir parce qu'il y a un légume qu'on a peut-être cultivé si on avait un coin de potager, qu'on a transformé. Et ce plat-là, il est extraordinaire. Bah bon, voilà, je pense que, en tout cas, moi, j'en suis là. J'ai des expériences. Voilà. Moi aussi, je vais bien vous répondre. Je ne vais pas vous dire, ce n'est pas, pas grand intérêt de, de savoir si je suis végétarien ou pas. Mais... Euh, ce que, ce que dit Gilles est, est très intéressant parce que mon auteur préféré, je, je vais donner mon chef préféré mais historique, il est mort depuis longtemps, hein. là je vous donne mon auteur préféré qui est morte aussi euh, américaine, euh, californienne mais qui a vécu très très très longtemps en France, donc qui s'appelle Mary Fisher, qui signe toujours avec les trois initiales, hein, M, F, K Fischer, qui est traduite en français, on peut en trouver juste ici, hein, en sortant à la Bibliothèque Nationale de France, ses, ses livres, et puis dans toute bonne librairie, c'est publié dans des collections très populaires, euh, Marie Fischer parlait de la recherche de son « moi gastronomique ». Pas « moi » dans le sens haute, haute cuisine, hein, le « moi euh, » par rapport à l'alimentation, elle, elle, elle montre bien, euh, elle, elle n'a écrit que sur ça pendant toute sa vie, hein, pendant 60 ans, euh, qu'est-ce qui fait que quel est mon rapport avec l'alimentation Et pour répondre à votre question, moi, ce qui m'ennuie beaucoup dans ces débats actuels euh, sur le végétarien, pas végétarien, ou, ou sur d'autres thèmes de ce type-là, c'est parfois, la, et assez souvent, même la, la violence euh, des personnes qui s'expriment. Moi, je, je suis tout à fait prêt à comprendre qu'il y a des enjeux, qu'il y a du militantisme tout à fait normal, mais euh, ça tombe souvent au dialogue de sourds, vous voyez et je pense que, et on pourrait généraliser mon propos hein, qui est un peu œcuménique, mais bon, je pense que c'est très important euh, d'écouter les expériences d'autrui, hein, qu'on soit végétarien, ou pas végétarien, et qu'on ne soit pas comme ça dans des dialogues, je, je, je pense par exemple, c'était de la violence symbolique si vous voulez, mais c'est sur du papier, mais les articles qui sont parus récemment dans Libération, Hein, aussi bien pour que contre le végétarisme. C'est intéressant de, de, de lire les, les deux opinions, mais il n'y a pas de véritable dialogue entre les personnes. Et c'est à ça aussi qu'il faut... Euh, la gastronomie, l'alimentation, c'est un dialogue avec soi-même pendant toute sa vie, mais c'est aussi un dialogue avec autrui. Donc voilà, je pense qu'il faut... Euh, y, y, y, c'est un avis personnel, hein, mais je pense que ce serait quand même l'attitude à adopter plutôt que, euh, que quasiment on a l'impression que les, les gens, ils seraient en, à côté les uns des autres, ils s'insulteraient. Voilà. Alors bon, ce n'est pas ça qui va faire avancer euh, euh, nos connaissances sur soi-même et sur les autres. Voilà. Merci. Et une autre question ici oui, bonsoir. Euh, je voulais savoir si l'inscription du repas gastronomique des Français, en, enfin, du repas du dimanche en famille, était porteur d'avenir pour notre alimentation. Un avis officiel peut-être <rire> Ça ne sera pas un avis officiel, parce bon. que je, je ne représente que moi-même ici. Bon. Euh, peut-être déjà une première réponse euh, qui est peut-être un peu à côté mais euh, c'est que enfin, en fait on a fait un chantier de prospective sur euh, l'influence de, de la mondialisation sur les systèmes alimentaires et ce qu'on constate à l'échelle internationale c'est qu'il y a une dynamique en fait de patrimonialisation euh, d'inscription des pratiques alors à l'UNESCO mais euh, sous forme de labels de signes de qualité enfin, bon, voilà, y a... et euh, donc on a un peu cette recherche de un peu de sanctuarisation de certaines pratiques. Alors d'un côté, ça va être pour protéger quelque chose qui est en train de disparaître. Et dans d'autres pays, ça va être aussi pour arriver un peu à consolider des, euh, bah, des nouvelles pratiques partagées, faire euh, participer à construire une société. Après... Euh, enfin pour le, le cas français, je pense que comme vous l'avez dit, ça correspond à une partie des pratiques euh, quotidiennes. Après, ce que l'on constate, c'est qu'on a de plus en plus de fragmentation des temps alimentaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir des temps alimentaires dans la semaine où on va manger rapidement parce, qu a, parce que l'alimentation va être secondaire. Donc, elle va être euh, sujette à d'autres occupations, euh, que ce soit euh, du travail, des loisirs, de la famille et autres. Et puis, on va avoir d'autres temps alimentaires euh, à l'occasion de fêtes euh, diverses ou euh, du week-end où là, on va pouvoir prendre plus de temps de, de cuisiner et peut-être que là on va avoir des pratiques qui se rapprochent le plus de l'ensemble des déterminants qui ont été classés au patrimoine de l'UNESCO. Ce qui ne veut pas dire que euh, les questions de euh, commensalité, de convivialité etc elles, sont, elles restent importantes, enfin, c'est ce qui a été dit au départ, après elles, euh, elles sont modélées en fonction euh, aussi des, des modes de vie des individus. Oui. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que bon, une, le rapport hein, à l'UNESCO euh, en 2011 avait, avait été rédigé par une de mes collègues historiennes. Voilà. Donc, euh, alors, votre question, euh, je, je, je, je, je suis assez content que vous l'ayez posée, parce que euh, d'un certain côté elle est surprenante, parce que euh, le repas gastronomique des Français, quand il est classé à l'UNESCO, donc patrimoine, il n'a pas, bien souvent, il n'a pas été vu... Ce classement n'a pas été vu comme un, quelque chose qui ouvrait sur le futur, mais au contraire, dans les critiques qui ont été faites à, à ce classement, on a plutôt euh, un petit peu dit du mal euh, du fait que ça allait sanctuariser, que ça allait être un conservatoire, et plutôt un frein à l'évolution. Or, euh, votre question est tout à fait légitime, parce que, moi, sans être un, quand j'ai eu ce classement, je n'étais pas un grand fanatique de ce classement. J'aurais été bien en peine de, de rédiger le, le rapport qu'a qu qu fait Julia Sergaud et Je, je trouve qu'elle vraiment beaucoup de mérite. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle a publié un livre récemment sur la critique, enfin, c'est elle-même qui critique l'exploitation économique qu'on a fait de ce classement qui était culturel quand même, l'UNESCO c'est culturel. Donc euh, elle se, je ne me rappelle plus exactement le, euh, le titre de son livre, c'est euh, « la, la gastronomie euh, est-elle une marchandise culturelle comme, comme les autres » Sous-entendu, euh, on, on a dévoyé le classement qui a été fait à l'UNESCO. Et euh, sans aller jusque là, si vous voulez, euh, je, je pense moi que ce classement peut euh, aussi avoir son rôle dans ces discussions sur l'alimentation du futur, parce que vous savez qu'il va y avoir quatre cités de la gastronomie qui vont être créées en France, qui, qui sont une conséquence directe du classement à l'UNESCO. Théoriquement, la France est engagée à faire une cité de la gastronomie, mais vous imaginez en France qu'une ville s'approprie le titre de capitale de la gastronomie, ce n'est pas possible. Donc il y en aura quatre. Mais tant mieux, hein, il y aura donc, sans le résume, il y aura Tours qui, est, qui a plus ou moins commencé, il y aura euh, Dijon, euh, Lyon et euh, Paris-Rungis, hein, le marché de Rungis. Alors comme les, la situation financière en France n'est pas terrible, euh, tous les projets ont un peu de retard, mais ce que je veux dire par là, c'est que théoriquement, ces cités, quand on regarde le, le, leurs projets sur Internet, hein, vous pouvez aller sur les, les sites d'Internet, ont tout un aspect de pédagogie. Et donc... On peut espérer que, qui dit pédagogie, euh, comme la, la bande dessinée de, dont il est question aujourd'hui, euh, que si d'astronomie, euh, fasse aussi euh, débattre et aussi euh, convie le public à euh, ben, goûter des repas un peu, un peu différents, réfléchir autour de l'alimentation. Donc, finalement, oui, moi j'étais un petit peu sceptique en 2011 sur ce classement, mais si ça aboutit à ce genre de choses, alors là, euh, je n'aurais pas. Trop de mes deux mains pour applaudir, voilà. Je vais tricher un peu parce que je suis un collègue des, des, des personnes de la, de, de la chaire cas euh, Je voulais poser la question de, de la question de l'accès à l'alimentation dans, dans des perspectives de futur. Euh, le prix de l'alimentation a drastiquement baissé par l'industrialisation des systèmes alimentaires. Et quand on regarde ce que mangent les 1 ou 5 des, des ménages qui ont les revenus les plus bas, on voit qu'ils ont un nombre d'aliments qui est beaucoup plus limité. Et d'autre part, ils mangent quand même beaucoup de l'alimentation transformée ou ultra transformée qui vont chercher en grande surface. Et donc ma question par rapport à ce que vous avez discuté, des enjeux environnementaux, de durabilité, etc., c'est quel sera le poids de ce moteur économique qui est quand même le premier déterminant des choix alimentaires euh, on voit bien hein, dans les pays en développement c'est le développement économique qui fait qu'on a les transitions alimentaires euh, pour euh, effectivement savoir euh, ce que les gens mangeront en 2020, 2030, 2050 et en particulier euh, le, le fait que ce moteur économique pour les industries agroalimentaires c'est quand même essentiellement l'alimentation de masse qui est euh, leur, premier, euh, leur première euh, recherche de, de marge bénéficiaire et donc euh, euh, les, les, les produits qui sont développés visent essentiellement cette alimentation-là et en particulier les personnes qui ont euh, peut-être des soucis d'accès à, à des alimentations de qualité comme celles que Gilles Davaud développe. Quoi. Nicolas, moi toi <rire> Non, non enfin, je, je pense que ça, ça, ça, euh, effectivement, ça rejoint ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Je ne je, enfin, suis pas capable de donner le prix. Euh, c'est difficile d'avoir une idée du prix de, de, de, de ce qui viendra se substituer à la viande. Euh, Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que c'est des choses qui qui ont des bonnes raisons d'être euh, tout aussi euh, euh, tout aussi onéreuse euh, et sur le, donc, euh, mais encore une fois c'est vraiment très loin de mon, de mon domaine d'expertise euh, euh, par contre sur le fait que le prix euh, est, un, est un des critères euh, majeur euh, et voir le premier critère euh, de, de sélection des, des aliments, euh, ça je, je te rejoins complètement et je pense que je ne suis pas certain que ça soit... Enfin, euh, pour beaucoup de gens en tout cas, et je ne suis pas certain que, que ça change euh, de si tôt. Oui. Je ne sais pas si Juliette a... Alors, c'est également difficile de... De dire quels seront les facteurs déterminants de de la fin pour les choix alimentaires dans euh, 30, 40 ans. Ce qui est sûr, c'est que le prix reste un, un facteur important. Et euh, alors, vous avez parlé des, des, des couches les plus défavorisées, mais euh, quand, de manière générale, euh, le, la, la part du budget qui est euh, allouée aux dépenses alimentaires, elle, elle a diminué et elle reste quand même faible pour, de, pour une bonne partie de la population. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres types de dépenses. On peut penser... Euh, au logement, au transport, enfin en communication, qui, qui ont aussi une importance relative qui peut être plus forte. Euh, après, sur, la, enfin, sur les, les populations les plus défavorisées, enfin, elles ont un type d'alimentation que, que vous avez mentionné. Euh, il y a des travaux, alors euh, peut-être que Nicolas connaît mieux, enfin, du côté, euh, par exemple, de Nicole Darman ou autre, qui, qui montrent qu'on peut, avec un budget réduit, euh, avoir une alimentation alors plus équilibrée, plus durable, euh, enfin, plus enfin, améliorée. Ça suppose quand même d'avoir euh, du temps, des connaissances, des compétences, euh, d'avoir un accompagnement. Et je pense que euh, tout ce qui a été discuté était particulièrement intéressant pour montrer que... Euh, en fait, il suffit pas de, de dire « il ne faut plus manger de viande » ou « il faut, faut manger moins de viande » ou « manger de la viande de meilleure qualité », si on prend l'exemple de la viande. Mais il faut aussi montrer, accompagner. Euh, et par exemple, ce qui se fait en restauration collective euh, est particulièrement intéressant. Et donc, euh, certes, il y a la question du prix, mais il y a aussi la question de comment est-ce qu'on accompagne les évolutions et les changements des comportements. Et comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer les priorités qui sont données dans les, euh, dans les achats alimentaires pour ma part, je dirais que l'accessibilité, on pense toujours, euh, la capacité d'accéder à une alimentation de qualité est une affaire financière. C'est quand même d'abord une affaire euh, culturelle. Euh, Est-ce qu'on est outillé pour avoir une alimentation qui sera économique Est-ce qu'on est outillé sensoriellement Est-ce qu'on est outillé en termes de savoir-faire culinaire, etc. Euh, C'est une vraie question. Ça s'apprend en partie à la cantine. Beaucoup s'accordent pour dire qu'aujourd'hui, et pour beaucoup de populations, les repas pris à la cantine sont les meilleurs de la semaine pour une partie de la population. Et à la cantine, euh, pour, toujours pour traiter le, le, le cas. Moi, euh, dans les formations qu'on fait, euh, récemment, j'ai un, un chef de, de cité scolaire, c'est-à-dire 1000 élèves, un collège-lycée, euh, qui est venu témoigner... Euh, sur une, une formation qu'on faisait, il a terminé donc, sa carrière les dernières années à 1,73 euros de matières premières avec 30% de bio et 60% de produits euh, du territoire en Mayenne. Ben, euh, pff, comment vous dire, ça fait 10 ans qu'il qu était sur l'affaire et il a, tout, il, a tout, tout, il a travaillé sur toutes les variantes, les, les variables, pardon. C'est-à-dire euh, les modes de cuisson, euh, les gaspillages, la communication avec les, avec les jeunes, aller en salle, euh, travailler avec des, des, des diététiciennes et sur l'éducation au goût pour euh, intéresser les jeunes à goûter des, des choses qu'ils ne connaissaient pas, euh, euh, travailler sur l'économie, euh, sur les menus, éviter les redites dans les menus. Enfin, c'est toute une action... En fait, très très global, qui permet que 1,73 c'est pas beaucoup hein, pour une cité scolaire. Hein, Aujourd'hui, on a beaucoup qui sont à 1,80, 1,90 euros de matière première. Euh, ça veut dire qu'il y a eu un travail colossal et sur tous les plans, et dont la dimension éducative est très importante. Dimension éducative des professionnels engagés dans le service de et la production de ces repas, et dimension éducative des mangeurs pour leur capacité à évoluer dans leurs habitudes. Euh, pour, euh, pour euh, que euh, des plats un peu différents soient acceptés, soient mangés, avec des légumes euh, produits sur le territoire, euh, achetés euh, en, en circuit court. Euh, voilà. Mais c'est un travail de longue haleine. Et euh, je pense que pour les particuliers, c'est la même histoire. Aujourd'hui, on a des, des, des potagers au pied des immeubles, des incroyables comestiques au pied des immeubles. Bon, euh, voilà, il euh, y a des légumes. Il euh, bah, y a beaucoup de gens qui habitent dans l'immeuble. Pour qui, on ne se nourrit pas avec une butternut, des côtes de bête ou du fenouil. Ce n'est pas un aliment pour eux. Ce n'est pas comme ça qu'on se nourrit. On va chez Lidl, on prend plutôt des préparations, des carottes râpées déjà vinaigrées, ce genre de choses. On voit qu'il y a un vrai besoin d'éducation. Bien manger, ça s'apprend. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'enjeu des, des, des 10-20. Il y a des réflexions sur l'industrie agroalimentaire. Comment elle peut Certes, travailler les innovations, euh, euh, les aliments euh, riches en protéines, euh, l'acceptabilité des plats, travailler là-dessus, ça c'est très important. Mais enfin, il y a aussi remobiliser l'industrie agroalimentaire pour rendre possible euh, la capacité. Est-ce qu'elle est prête à ça euh, la capacité d'apporter de, de, de l'autonomie euh, savoir cuire des légumes chez soi à moindre coût savoir faire des plats simples est-ce que l'industrie alimentaire pourrait être partenaire de ça ou définitivement considéré comme euh, l'apporteur des solutions euh, euh, de l'avenir euh, qui rendent les gens quand même assez dépendants et euh, moi je pense que L'alimentation, on n'est on, pas fait pour manger comme ci ou comme ça. L'être humain, c'est sans arrêt adapté à des conditions. Aujourd'hui, le point commun que je rencontre partout quand je fais des, le, le brainstorming, bien manger c'est quoi pour vous, vers toutes les populations, je m'aperçois que globalement, il y a une défiance vers l'industrie agroalimentaire. Elle est majeure. Il y a un souhait de, de, de savoir d'où vient le produit. Il y a un souhait de bien se nourrir, même si on, il y a un souhait de manger de saison, même pour les gens qui manquent qui ont de la tomate toute l'année dans le réfrigérateur, mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Euh, et toutes ces valeurs-là sont exprimées assez spontanément, pas forcément avec les mêmes mots, suivant les mêmes milieux. Mais au fond, il y a des, il y a des, il y a des vraies, vraies valeurs convergentes. Euh, ben moi, je pense qu'il y a une résilience par rapport aux enjeux qu'on connaît, qui est en route. Euh, on a vu, on voit les limites du modèle alimentaire, de ces excès. Il y a plein d'expériences partout et euh, il y a des expériences dans les quartiers qui montrent qu'on peut faire des choses très intéressantes pour que des gens qui ont peu de moyens redeviennent autonomes pour se nourrir de façon qualitative. Dans le Nord, à Calais, il y a des choses, expériences très intéressantes. Avez-vous une dernière question avant que l'on conclue d'autres questions Merci à tous pour votre attention et merci à nos quatre intervenants qu'on peut peut-être applaudir.